Donc, qui est l'auteur euh, qui a fait de l'animation, de la peinture numérique. Euh, euh, on le connaît pour les tutoriels sur euh, Blender, on le connaît pour plein, plein de choses. Euh, on le connaît aujourd'hui beaucoup pour euh, euh, la bande dessinée en ligne Pepper et Carotte. Bon. Et malheureusement, David ne pourra pas rester avec nous jusqu'au bout. Il a une contrainte de, de temps, donc... Euh, c'est pour ça, si vous voulez l'interpeller bien avant euh, la fin, il sera là à peu près une heure et après il devra nous quitter. Donc euh, voilà, si vous êtes venu euh, pour lui, eh bien, euh, il vous pourrez profiter de sa présence pendant une heure. Euh, également euh, Amélie Cabon, donc, euh, de la fondation euh, de Wikimedia France, pardon, de l'association Wikimedia France, donc, euh, dont le siège social est à Paris. Euh, Amélie est chargée de mission euh, en euh, recherche de financement, de dons. Euh, nous avons Benjamin Grassino, qui est sociologue indépendant, qui est aussi le premier à avoir écrit une thèse euh, sur Wikipédia, dans le monde francophone. Euh, nous avons Benoît Prieur, <rire> donc, euh, euh, contributeur, euh, euh, développeur indépendant. Euh, il participe au projet Open Food Facts. Vous avez pu voir, euh, peut-être hier, euh, sa présentation. Il participe, il contribue à OpenStreetMap, à Wikipédia, a énormément de projets dans le libre. Il est également utilisateur euh, d'outils informatiques libres. Donc, euh, c'est également intéressant. Euh, et euh, nous avons, du coup, euh, Claire, euh, Claire, Sey. Sey. Euh, Claire Sey. Attends. Okay. Claire Excuse-moi. <rire> euh, qui a rejoint notre groupe de contributeurs local lyonnais euh, sur les projets Wiki. Elle fait également de l'OpenStreetMap. Elle fait des photos. Euh, donc... Euh, je suis euh, très heureux de cette composition. Je suis très heureux que vous soyez là. Et eh bien on va commencer, si tout le monde est, euh, si tout le monde est OK. Euh, donc euh, pour euh, démarrer un petit peu et mettre euh, enfin dans le sujet, euh, avec les manifestations. Enfin, c'est une petite histoire pour démarrer. Euh, en ce moment, avec toutes les manifestations qui se passent, il y a deux monsieur dans, dans la rue le samedi après-midi, par exemple. Et il y en a un qui euh, fait ce... Euh, comment on dit ça Ce street art, enfin voilà, qui fait euh, ça dans la rue. Euh, free Tibet. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui l'interpelle et euh, qui lui dit, excusez-moi, monsieur, mais que voulez-vous dire par euh, Free Tibet Est-ce que vous voulez dire libérer le Tibet Je m'assois, excusez-moi. Est-ce que vous voulez dire « Tibet libre » ou est-ce que vous voulez dire « libérer le Tibet à l'impératif » La première fois, c'était à, à, à l'infinitif. Et le monsieur lui répond « Pas du tout, monsieur. Je veux dire Tibet gratuit. » C'est ça que veut dire Free Tibet. Donc, il y a une ambiguïté dans la langue anglaise euh, autour euh, de « free », on va dire. Ça peut vouloir dire « libre », ça peut vouloir dire « gratuit ». Et... Euh, donc, déjà, je trouvais ça intéressant de, de, de le mentionner. Euh, cette confusion se retrouve également pas mal, euh, on va dire, dans l'esprit des gens. Pour beaucoup de gens, libre veut dire gratuit. Les, les outils libres sont mis à disposition souvent gratuitement. Et pour beaucoup de gens, il y a une confusion à ce niveau-là. Donc... Euh, du coup, les différents thèmes que nous allons aborder dans cette table, dans cette table, alors, attendez, je vais voir si ça marche. Ah, <rire> bon, voilà. Bon, ça, c'était euh, voilà ce que je viens de dire. Liberté, libre. Euh, on va sans doute l'évoquer. Donc, euh, je le présente, euh, Richard euh, Stolman. Donc, euh, voilà pour compléter un petit peu l'introduction. Euh, le mouvement du libre est né en 1984 avec le projet GNU. Donc il y avait déjà des choses qui, qui existaient avant, mais vraiment, ce qu'on appelle le mouvement du libre, euh, ça démarre vraiment avec, euh, avec Richard Stallman euh, et ce projet. Et euh, donc le libre, eh ben, il y a plusieurs définitions. Il y a plein de définitions. Donc euh, je ne vais pas tout citer. Euh, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le libre, souvent, c'est la liberté offerts à l'utilisateur, voire des libertés offertes à l'utilisateur. Donc certains disent qu'il y a quatre libertés, cinq libertés, six libertés. On trouve plein, plein de libertés, plein de gens qui définissent six libertés et ainsi de suite. On trouve plein de définitions euh, possibles. Moi, j'en ai retenu euh, trois pour présenter un peu le sujet. C'est la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté de modifier le programme et la liberté de redistribuer le programme original ou modifié. Donc, euh, nous, allons aborder trois, euh, nous allons aborder plusieurs types de questions que j'ai regroupées en trois thèmes. Donc, euh, l'intégration, ce qui permettra du coup à chacun ici de parler un petit peu de comment est-ce qu'il a été intégré sur les projets du libre, comment est-ce qu'il s'est formé euh, dessus. Donc, ça permettra de vous présenter vos, vos parcours plus en détail que ce que je, je l'ai fait. Euh, nous allons revenir sur la notion de, gratuit, de gratuité, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la gratuité et enfin, nous allons aborder euh, la qualité, la qualité du libre. Bon, On aura l'occasion de revenir en détail sur ces, sur ces trois thèmes. Donc, pour euh, démarrer, euh, je, vais, du coup, demander, euh, je vais poser quelques questions aux participants. Comment, vous, vous avez intégré des projets du libre euh, Est-ce que vous avez eu des expériences dans le monde non libre Et comment sont financés les projets libres auxquels vous avez participé donc, euh, qui est-ce qui veut euh, commencer à répondre à ces questions euh, Allez-y, allez-y, il hein, n'y a pas de problème. se dirige vers moi. Je vais commencer, hein, même si j'enfreins je, les règles de la galanterie. <rire> C'est dommage. Donc, comment avez-vous intégré les projets libres Je vais essayer de faire court, puisque je vois qu'on est cinq. Et euh, je ne vais pas étendre, on va quoi, commencer à faire une bio sur, pendant dix minutes. Sur, euh, tout le monde a des histoires, à mon avis, très intéressantes, très profondes. Euh, je vais dire par rapport à Framasoft, je, je consultais un, un forum dans les années à peu près 2005 par là qui était 3DVF pour les infographistes et qui il y avait une section logiciel gratuit et c'est pas vraiment dit encore open source c'était outils gratuit. et ça donnait aussi un lien vers la liste des logiciels de Framasoft l'annuaire à l'époque et donc euh, j'ai intégré un peu euh, Petit à petit, mes outils, ça a été d'abord un Thunderbird, un Firefox Parsi, un LibreOffice, Blender, bien sûr, parce que je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter 3D Studio Max à l'époque et que j'étais contre tout piratage. Et puis, bah, je regardais aussi les outils. Mais ça m'amène sur avez-vous des expériences dans le monde non libre Bien sûr. J'étais professeur de Photoshop aussi pendant un moment donné. J'ai eu Photoshop, la licence. J'ai travaillé sur des projets non libres, des jeux de société, des films, voilà, des jeux vidéo. Et comment sont financés les projets libres auxquels vous participez euh, pa Via la donation, avec des plateformes comme Patreon, Tipeee, euh, les donations directes par euh, compte bancaire, mais aussi par Libérapay. Voilà. Merci. Euh, alors, euh, comment est-ce que j'ai intégré euh, les projets du libre Eh bien, c'était l'année dernière, quand euh, j'ai découvert Wikimedia France au moment où il cherchait une euh, nouvelle chargée de mission euh, pour la collecte de fonds, j'ai euh, découvert, en fin de compte, euh, qu'il y avait quelque chose derrière Wikipédia. Euh, j'ai commencé à, à regarder, à me renseigner, et, euh, et puis j'ai finalement été recrutée à l'association. Et donc, au fur et à mesure de mon intégration dans l'association, j'ai découvert tout, tout ce que représentait le libre. Et, euh, et nécessairement, du coup, je me suis lancée dans l'usage de tous les outils libres à la contribution. Mais avant ça, eh bien, euh, je n'avais des expériences que dans le non-libre. Du coup, euh, je travaille essentiellement dans la culture, la photo, donc tout ce qui est très très du coup. <rire> et donc, les projets libres auxquels je participe, donc les projets wiki, sont euh, financés essentiellement par des dons et du mécénat. Et par rapport à tes expériences précédentes, du coup, euh, quelle comparaison tu fais par exemple euh, Le passage du coup, à, à Wikimedia France, euh, euh, est-ce que tu as vu des différences par rapport aux précédents euh, projets auxquels tu avais participé, au niveau de la communauté, au niveau des gens que tu côtoies, des autres salariés euh, bah, Dans le fonctionnement, dans l'usage au quotidien, forcément, on change complètement. Euh, les interfaces ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes, c'est quand même un un changement euh, assez, assez radical. Et euh, dans son usage au quotidien, tu as l'impression, à chaque fois que tu utilises un outil, d'entrer dans une communauté, en fin de compte. Alors que quand tu utilises un, un outil privé, bah, tu es juste client, en fin de compte, c'est beaucoup moins chaleureux, si je puis dire. <rire> c'est un rapport vraiment, euh, vraiment différent. Tu n'utilises que des outils libres, dans le cadre de ton travail. Oui surtout depuis peu qu'on a dégooglisé l'association. Je crois qu'on a quasiment que des outils libres. D'accord, merci. Oui, euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, moi, personnellement, mon parcours... Euh, alors, comment j'ai découvert la culture libre Ça a été par la musique, à l'origine. Euh, fin des années 90, début années 2000 et donc, c'est ça qui m'a fait mettre le pied dedans, parce que je cherchais un moyen tout simplement de diffuser mes petites créations musicales maison. Et, euh, et bah j'ai adhéré à la philosophie. Et, euh, et donc, en petit à petit, au fur et à mesure que mes études se prolongeaient également, donc j'ai fait ma thèse sur le sujet. Et, euh, et je suis... Euh, j'ai vraiment été convaincu par la pertinence du, du modèle euh, économique et organisationnel euh, qui, euh, qui permet à la culture libre de se développer. Et j'ai voulu voir dans quelle mesure, euh, une fois ma thèse terminée, j'ai voulu voir dans quelle mesure euh, on pouvait appliquer ce modèle, disons, à, une, à la sphère matérielle. Donc j'ai ouvert, euh, alors j'ai arrêté euh, le monde académique et je suis parti. Euh, à la campagne euh, avec euh, des chèvres, voilà, <rire> et euh, donc, euh, oui, je fais partie de ces personnes qui euh, ont changé de mode de vie, comme on dit, donc on fait, euh, ou on parle aussi de reconversion, et donc, euh, j'ai ouvert un, un magasin gratuit en, dans un village de campagne dans l'Aude, qui pour moi, euh, dont le fonctionnement pour moi se rapproche de celui euh, qu'on peut trouver dans la culture libre, à savoir, on, on est libre de venir contribuer au, à, à ce magasin en posant des affaires et euh, on est libre de venir en prendre gratuitement. Voilà, bon, après, on pourra, je pourrais expliquer le plus en détail pourquoi je les similitudes que j'y vois et donc voilà hein et euh alors après au niveau du financement on se finance par des dons ou tout simplement par euh euh notre nos, de notre poche, de notre poche ça dépend je dirais que c'est un financement très diversifié d'accord euh, voilà bon je passe le micro ah, non non c'est bon il y en a il y en a un ici ah, clair vas-y oui. bonjour euh, donc moi je suis vraiment euh, novice en fait, euh, ça fait à peu près trois semaines, un mois, que je viens participer euh, aux réunions euh, de l'équipe locale sur euh, les projets qui tournent autour des Wikimedia. Et euh, auparavant j'étais euh, utilisatrice des logiciels courants euh, via Google et euh, donc je, je fais principalement de la photo et je suis violoniste donc j'ai eu à utiliser des logiciels tels que Audacity. Euh, alors au début photoshop en photo euh, piraté mais je suis désolée <rire> euh, et, et puis après je me suis mise j'ai plus quand photoshop est, est passé euh, en ligne euh, j'ai pas voulu adhérer à ça et euh, j'ai recherché des, principalement des logiciels pour pouvoir développer mes photos euh, qui étaient en RAW, en fichier .RAW. Et euh, j'ai utilisé UFRAW, un truc de base. Et puis euh, ensuite, j'ai découvert euh, Darktable. Donc là, je suis à fond dans les tutos Darktable. <rire> euh, voilà, euh, je suis au niveau... Fin, j'ai pas d'une j'ai beau avoir 55 ans, j'ai toujours pas d'argent. Donc euh, voilà pourquoi je n'achète pas en fait, de logiciel. Euh, J'utilise le, les logiciels libres. Euh, en revanche, j'aide au financement parce que je, te, je donne toujours un peu d'argent à la mesure de ce que je peux. Euh, récemment, j'ai donné 16 euros euh, Darktable. C'est pas beaucoup, mais voilà. Euh, je pense que je renouvellerai l'année prochaine de toute façon et euh, j'ai financé aussi Wikipédia, voilà. <rire> euh, en fait, euh, je suis contributrice depuis à peu près un mois, et là, comme je ne connais rien, que je ne sais pas faire grand-chose, euh, je m'occupe pour l'instant euh, simplement de corriger les fautes d'orthographe quand il y en a, j'en vois de temps en temps, euh, et puis je participe en versant des photos euh, sur un projet euh, lié au cimetière et aux rues de Lyon, et puis euh, également, euh, j'illustre avec mes photos euh, le Wiktionnaire. Voilà. Donc, ce sont mes premiers pas dans, en tant que contributrice. Euh, j'ai participé très récemment à une formation sur OpenStreetMap et j'ai l'intention aussi de travailler sur ce projet-là. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis voilà. Ça ça ne fait pas très longtemps, effectivement, mais j'ai trouvé génial, en tout cas, ton engagement là-dedans, ton utilisation des, des outils, la façon dont tu as trouvé tout de suite, on va dire, l'intérêt. Et je te remercie d'être venu pour parler de ça aussi. Benoît, vas-y. Euh, bonjour tout le monde. Euh, donc, euh, comment avez-vous intégré des projets du libre euh, Je pense que c'est euh, quand j'ai choisi de, de, de passer à Linux à une époque où c'était sans doute moins simple de l'installer, donc j'avais beaucoup galéré, donc j'avais fini par essayer de trouver de l'aide. Il y avait des gentils euh, utilisateurs, membres de l'April, qui étaient venus chez moi m'aider à installer euh, correctement Linux. Et donc j'ai assez vite euh, pris conscience qu'il y avait une communauté. Moins, euh, je, je comprenais moins ce qu'étaient les, les licences libres et tout ça, mais euh, assez facilement j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à aider. Et, euh, donc ça c'est quelque chose qui m'a immédiatement sensibilisé. Et euh, ensuite, je, je suis passé au logiciel libre le plus possible dans, dans mon utilisation. Sur un besoin donné, j'essaye toujours de privilégier un, un logiciel libre sans trop de dogmatisme. Si j'ai du mal à l'utiliser, bon, je passe au, au propriétaire à, à, par dépit, mais bon, ça peut m'arriver. Euh, et ensuite, je suis, je suis devenu contributeur sur des projets libres. Et là aussi, je suis sans doute arrivé sur Wikipédia, OpenStreetMap, plus par l'intérêt du contenu sans trop comprendre tout à fait ce qu'étaient les licences libres, et c'est au fur et à mesure de mes contributions que euh, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait euh, euh, sur Commons, euh, sur OpenStreetMap, euh, ben quel était le côté vertueux de la licence libre euh, Voilà en quelques mots. Donc, Avez-vous eu des expériences dans le monde non libre Oui, de fait, j'ai l'impression que le monde est non libre, donc la vie est non libre d'une certaine manière. Donc toutes les expériences qu'on peut avoir c'est souvent euh, si je me lève le matin le, la machine à café avec je, avec laquelle je me fais un café euh, si j'ai envie d'avoir le plan donc euh, de, de la machine euh, donc le code source euh, probablement que je peux pas l'avoir facilement euh, enfin, que le constructeur ne le met pas à disposition donc c'est un des points aussi qui est intéressant dans la licence libre c'est le droit de consultation du, du code source en fait hein, donc euh, et après si je prends le bus euh, je n'ai pas d'open data pour, euh, pour accéder exactement aux informations du réseau de transport. Donc la plupart des choses sont quand même non libres. En réalité, on expérimente surtout le non libre. Et euh, Dieu merci, il y a, y a de plus en plus d'initiatives libres, mais euh, c est, c est, ça reste très améliorable. Et comment sont financés les projets libres auxquels vous participez Alors bon, ça, ça dépend lesquels. Euh il y en a certain nombre qui ne sont pas spécialement financés. Et finalement, c'est du temps bénévole. Mais euh, pour les projets Wikipédia, c'est de, de type Wikipédia. Il y a une fondation, il y a des associations nationales, et, etc. Et donc, in fine, c'est plutôt des dons de gens qui financent ces projets-là. Pour OpenStreetMap, c'est un peu pareil, même si... Euh, c'est peut-être un peu plus en réponse à un besoin donné. Récemment, il y a eu un appel au don, par exemple, pour l'achat d'un nouveau serveur. Donc c'est moins général. Quoi. Il y a un objectif de financement euh, bien défini. Euh, sur le projet Open Food Fax, euh, longtemps, euh, ça a changé un petit peu, mais longtemps, on a fonctionné avec euh, moins de 50 euros de budget euh, par an. Quoi. Donc il euh, n'y avait pas vraiment de financement. Voilà. Euh, je passe le micro à. Euh, sauf si quelqu'un veut poser une question dans, sur, le, euh, sur cet aspect-là, mais sinon, on passe. Euh, j'ai prévu d'autres choses euh, encore après. Euh, donc, OK, pas de personne. Alors, attendez. Voilà, donc, pour rentrer un peu plus dans le sujet, euh, une petite question. La gratuité d'un projet libre et celle d'un réseau comme Facebook sont-elles similaires Parce que pour beaucoup de personnes, euh, beaucoup de personnes vont sur les réseaux sociaux et peuvent directement créer un compte, ce genre de choses. Quand ils vont sur euh, Wikipédia, des fois, on peut avoir l'impression, on va dire que c'est pareil, on se dit, oh, tiens, telle chose et telle chose, on y accède euh, librement. Donc, comment est-ce que vous répondriez à cette euh, question C'est euh, celui qui veut... Oui, bah, bah, David. Alors, comme tu dis, euh, Olivier, c'est un gros problème, la gratuité parce que ce n'est pas qu'un côté ambigu avec la langue anglaise, c'est un côté ambigu même sur la, la consommation en général. puisque bon, Je vais faire Monsieur représentation des artistes sur Internet, ici, puisque avec Pepper et Carotte, la bande dessinée libre, comme j'en vis, comme c'est un média libre, et comme c'est gratuit, je suis aussi confronté à plein d'autres auteurs de bande dessinées qui font du gratuit aussi. On peut lire leurs bande dessinées, il y a aussi toutes les personnes sur YouTube qui font des chaînes gratuites. Et qui ont le même système, donation, mécénat. Euh, pour le grand public, ils n'y voient aucune différence. C'est-à-dire que de financer un projet d'un artiste qu'ils aiment, pour eux, c'est ça du libre. Ils sont là, c'est communautaire, la communauté finance. Simplement, ce qu'ils ne savent pas réellement, ou peut-être qu'ils savent, mais bon, qu'ils concèdent ce droit-là, c'est à l'artiste de récupérer entièrement sa, sa, sa création. C'est-à-dire qu'on peut faire un Kickstarter communautaire pour un projet de jeu vidéo et ensuite l'éditeur du jeu vidéo le revendre encore à quelqu'un d'autre et se faire doublement d'argent sur le dos et de la communauté et de l'éditeur à qui il revend. Pareil pour une chaîne YouTube qui décide de la fermer et puis de faire finalement vendre des DVD ou de vendre à une chaîne de télé. Dans toutes ces communautés là, moi c'est un problème que j'appelle, des c'est un peu un problème de faux monnayeur, c'est à dire que la communauté croit qu'elle va mettre des choses on a des artistes qui disent « Oui, oui, oui, vous me financez, je, je suis en mécénat, vous inquiétez pas, je laisserai toujours mes vidéos libres. » Mais derrière, on a du droit d'auteur. C'est-à-dire ils ont le contrôle total. Quand des personnes comme moi mettent à la fin d'une vidéo « Creative Commons attribution », c'est non révocable. Sur Internet Archive, on peut le retrouver. Et ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai mis cet écran-là, c'est un contrat que je fais avec la communauté, que tout le monde peut reprendre la vidéo, la télécharger sur son disque, la réhéberger ailleurs, sur Peertube, sur quelque part. Et même si moi, je décide de revendre, ça n'aurait aucun intérêt, puisque par définition, ça ne donnerait aucun droit à l'ayant droit qui achèterait. Mais par définition, le fait de, ce, de faire cette, ce contrat-là avec la communauté fait qu'ils investissent dans quelque chose qui devient un commun. Et c'est la chose que... Ce que je veux dire par là, c'est que la gratuité, le mécénat et la donation, comme système de financement du libre c'est déjà largement accepté. On le voit avec toutes les, canales, les channels YouTube, on le voit partout. Simplement, ce qu'il ce qu n'y a pas comme nuance, c'est que les personnes qui financent ces choses-là ne réclament pas encore à leurs auteurs que ça soit un commun, parce que ça a été communément financé. Et ça, c'est un petit peu mon petit combat avec Pepper et Carotte, parce que moi, il y a des personnes qui m'ont dit, bah, moi, Spiderman, par exemple, c'est gratuit. Je vais sur un réseau Pire to Pire, je le prends, bah, je le lis. Bah, bah oui, ils consomment de la BD comme ça et pour eux, ils vont voir « Pepper et Carotte », mon projet, sur un même pied d'égalité. C'est aussi gratuit, ça se trouve sur Internet, mais ce n'est pas la même chose. Donc, euh, et puis, ils vont voir un autre, une autre bande dessinée euh, américaine, ils vont dire wow, « Super, l'auteur est sur Patreon, je l'aide ». Voilà. Donc, euh, le, le réflexe à la donation actuellement, il est bien, il est, il est très bien fait. Je remercie toute l'audience qui a pris conscience de ça au cours de ces cinq dernières années. Et simplement, ce que je demande, c'est maintenant s'ils si peuvent demander à leurs auteurs de remettre les créations dans le commun qui sont financées de façon collective parce que je pense que de manière légitime, ça appartient aussi à l'audience, ce genre de, de droit. Donc, euh, c'est un, peu en, un petit peu en décalage avec la question parce que bon, Facebook, pour moi, euh, gratuit, euh, voilà, je suis déjà à des années-lumière de ce genre de choses-là. Je suis désolé... Euh, pour ça, j'ai une page Facebook, je suis obligé pour toucher l'audience qui est là, parce que j'ai toute ma famille qui est sur Facebook, et je trouve que c'est important de garder un lien avec eux, mais euh, il faut euh, pour les auteurs du libre, toujours aider à faire la distinction, et malheureusement, rentrer un peu en guéguerre, toujours à dire à ah, votre auteur, fait quelque chose de non libre, que vous mécénez, demandez-lui de remettre dans les communs. De, voilà. Parce que sinon, ce faire la différence entre le gratuit et le libre, c'est... C'est tout le grand projet en fait, des auteurs du livre, d'aider euh, l'audience à prendre conscience de ça. Et en face, on a des auteurs du gratuit qui vont faire tout pour pas que ça se sache. Parce que garder les droits d'auteur et se faire financer pour avoir ces droits d'auteur, c'est bingo. Voilà, il faut le savoir. J'ai évoqué euh, Facebook dans, dans ma question, parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, c'est quand c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. C'est-à-dire que du coup, effectivement, les chaînes YouTube dont, dont tu parles, Facebook, derrière, il y a de la publicité, il y a des, de la vente également de données, il y a de la récupération de, de données. Et c'est quelque chose qu'on entend, euh, on va dire, euh, effectivement, euh, souvent, avec euh, tous les scandales qu'il y a eu autour des financements euh, des vidéastes euh, sur euh, les plateformes comme euh, YouTube, euh, également sur euh, le scandale Cambridge Analytica. Donc, euh, non, non, c'était tout à fait dans, dans, dans le thème, ce que tu, ce que tu as dit. Ah. Ah. <rire> J'en profite un tout petit peu aussi parce qu'il y a eu dernièrement l'algorithme de YouTube qui a commencé à faire des ravages sur les vidéos qui commençaient à utiliser des contenus, par exemple. Et beaucoup de créateurs de contenus qui se sont mis à se plaindre à ce moment-là. Euh, oh, c'est inacceptable. Je fais pourtant, je mets la musique du film Le Parrain dans ma vidéo pour pouvoir faire un gag, je fais ça, je, je mets une vidéo d'un jeu vidéo ou quelque chose. Euh, moi, je leur dis, mais c'est normal. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent du mécénat et de la gratuité, mais qui, en plus font des vues en repartageant de la culture non libre, c'est-à-dire en, en, en prenant, moi c est, c est, je dis toujours voler, hein, parce qu'il y a des ayants droit sur ces, sur ces médias-là, ce n'est pas caché, à la fin des films, on voit les crédits, c'est marqué, ne pas réutiliser sans autorisation quelque chose, ils le font et ils s'étonnent après qu'il va y avoir un algorithme qui va les censurer. Moi, dès la base, j'ai un canal YouTube depuis les années, je ne sais pas combien, j'ai toujours mis que des musiques libres derrière, je n'ai jamais mis d'images non libres ou de choses comme ça. Il faut que tout m'appartienne, parce que si je mets le logo Creative Commons à la fin, il faut que j'assure à toute mon audience que c'est Creative Commons. Là aussi, il y a encore un faux monnayage là-dessus. Il y a des personnes qui vont dire « Je fais un fan art de mon personnage de dessin animé préféré, et puis oh bah, comme oh, je n'ai pas envie de faire de l'argent dessus, je mets Creative Commons. » C'est extrêmement dangereux. Ça, ça, de faire ça, les personnes qui sont autour, qui veulent réutiliser, disent mais il est sympa ce personnage, il est en Creative Commons, je vais le réutiliser peut-être pour faire ma bande dessinée. Euh, là, il peut y avoir une chaîne de causalité, mais destructive, parce que ben, voilà, si on ne connaît pas à la base que ce personnage-là est un personnage copyrighté, que quelqu'un a malheureusement remis en, en Creative Commons, il peut y avoir des gros problèmes. Donc pareil, mettre en Creative Commons, ça peut être, c'est de lourdes responsabilités, et sur toute une chaîne de causalité, on peut toujours revenir à la source, et ça sera toujours la responsabilité de la source qui le met en Creative Commons. Donc demander à ces auteurs YouTube de faire du Creative Commons, ça devrait les contraindre à une rigueur dans leur choix de source dans leur choix de euh, qu'ils ne sont pas encore prêts à faire. Je le sais, parce que c'est contraignant. Ça va sur la typographie d'écriture, ça va sur les musiques, ça va sur les médias qu'ils montrent, ça va sur tout. Donc, euh je, je me permets une petite parenthèse très, très rapide, parce que tu as lâché un mot qui est très important. Tu as lâché le mot commun. Alors, je veux juste dire très rapidement, euh, il y a eu dans les années euh, 60, je crois, ou 70, il y a eu un papier sur la tragédie des communs. C'est-à-dire que euh, un papier qui a été publié, qui a dit toutes les ressources, on va dire, qui sont mises en commun euh, finissent par être épuisées. Parce qu'il y a euh, du coup l'avidité humaine, on peut dire ça comme ça. Les gens ne savent pas gérer une ressource qui est mise en commun et ça finit par s'épuiser. Et c'est la tragédie des communs. Et il y a eu deux chercheuses, dont une qui s'appelle Elinor Ostrom, qui, elles, ont étudié, on va dire, plusieurs communautés en, dans différents pays en Amérique latine et qui ont mis en évidence des communautés qui arrivaient à, à gérer les, les communs sans les épuiser et qui ont dit non, euh, la tragédie des communs n'est pas une fatalité. Euh, vite fait, un commun, la définition qu'on peut donner d'un commun, souvent on définit un commun par rapport à trois, euh, trois choses, c'est-à-dire la ressource, une ressource, la communauté qui s'organise autour de cette ressource, et la gouvernance. Donc souvent, on parle d'un commun à partir du moment où ces euh, trois choses sont réunies. Oui, une question bah, Vas-y, dis-le, je, je répéterai au micro. Euh, non, attends, je passe le micro plutôt. Okay. C'est à propos de la tragédie commune justement il y a récemment un papier scientifique qui est, qui est paru où quelqu'un s'est attaché à étudier cet article précisément et euh, la biographie par exemple du gars qui a écrit la tragédie commune et on s'aperçoit que le papier n'est pas du tout scientifique en fait contrairement au, tra au travail d'Ostrom euh, c'est quelqu'un qui était euh, antisocial on va dire dans sa, il était contre les, les, les aides sociales euh, c'était quelqu'un qui faisait partie de la white supremacy euh, et donc, ce fameux papier La tragédie commune qu'on nous resserre depuis 50 ans comme de la science, ce n'était ouais. pas du tout euh, en fait un papier scientifique. Et donc, il y a, y a une publication récente justement qui le décortique un petit peu et euh, qui alimente justement en plus le travail de Strom. C'est-à-dire que Strom, elle prend quelques exemples. Elle a eu le prix Nobel comme pour ses travaux. Donc là, il y a un vrai travail scientifique qui a été fait. Et ce fameux papier qu'on on balance comme de la science depuis 50 ans, en il fait, n'y bah a, a rien derrière. En fait. C'était plus un papier d'opinion, c'était plus un essai finalement qu'un papier scientifique. Oui, complètement. Le, le but était d'arriver à la conclusion, comme les hommes n'arrivent pas à gérer euh, les, les ressources, il ne reste plus que le marché, c'est-à-dire que voilà, du coup, des acteurs privés qui vont se partager, euh, du coup, le, le marché, ou l'État, on va dire, pour empêcher la tragédie des communs. C'était effectivement plus... Oui, j'ai vite vu ça, oui, effectivement. Merci. Est-ce <rire> euh, que je est peux que aussi que... apporter euh, ouais, une question euh, euh, Je voulais réagir à David Revois qui sur l'idée d'utiliser de, uniquement des ressources en... On t'entend pas dans le... Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ouais, Ok, là. super. Merci. Euh, je vais réagir à David Revois, donc euh, sur euh, ce qu'il disait à propos de la réutilisation d'œuvres libres dans des œuvres libres. Euh, moi, il y a un truc euh, sur lequel... Euh, peut-être une précision, c'est pour une droite citation. C'est-à-dire que euh, quand on veut faire la critique d'une œuvre et qu'on veut mettre cette critique sous licence libre Comment on peut faire dans ce cas-là Alors, c'est très très complexe, parce que, bon, déjà, d'un point de vue technique, je ne veux pas du tout faire la défense de l'algorithme de YouTube, ça serait vraiment me tirer une balle dans le pied, mais euh, il faut savoir que sur YouTube, on peut dire le nombre de temps qu'on veut qu'un média nous cite, et ça peut être réduit à une seconde. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas eux qui font la loi, la loi n'est pas comme ça, mais on va dire que dans la loi du pratique, c'est eux qui la font. Et donc, il y a pas mal de chaînes qui disent, ben non, une seconde, ça peut être assez. Il y a beaucoup de créateurs qui, pour faire leur citation, vont mettre la vidéo maintenant en biais, avec des filtres en noir et blanc, en couvrant avec un bruit ou une musique un peu open source, hein, pour, pour être sûr que l'algorithme ne capte pas la, la vidéo qu'il cite. Donc, c'est très, très délicat. Et puis, il y a aussi tous ceux qui vont aussi utiliser ce fameux droit de citation avec perfidie, c'est-à-dire pour dire, ben non, non, non, c'était pour faire un bruit rigolo dans ma vidéo, qui est un bruit culturel, je ne sais pas, la musique de Ghostbusters ou quelque chose, c'est un droit de citation, alors qu'on voit très bien que c'est un effet de gag, et en plus que ça surfe sur une culture partagée pour pouvoir faire de la communauté autour d'un média qui est aimé. Donc ce droit de citation-là, il est très difficile à gérer, puisqu'on voit bien qu'en fonction du contexte, on peut le contourner. Pourtant, pour moi, je trouve aussi que c'est un droit de me citer. Voilà. Oui, bien sûr. Enfin, tu le sais autant que moi, il n'y a pas que YouTube dans la vie. <rire> il existe des alternatives. Bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et je, je comprends parfaitement. Là. Je, je parle de ça. Moi, je n'ai qu'une chaîne avec euh, des tutoriels dessus. Euh, Pepper et Carotte, la bande dessinée, a son propre site. Et, euh, juste pour dire par rapport au, au problème des communs et de dépuisement des communs, en, les, les sites comme le mien, on est a, on a un peu comme euh, les vendeurs de sable dans le désert. Quoi. On, on on ne peut donner autant de pages HTML que l'on veut. On a une machine à photocopier immense. Euh, on va être limité par les performances du serveur. Et les donations peuvent aider à, à ça. Je pense que Wikimedia ont des gros, plus gros problèmes de serveur que moi. Voilà. Euh, je vais passer la parole parce que j'ai l'impression de monopoliser. Ça me gêne. Oh, mais tant que c'est intéressant, il n'y a pas de souci. Hein, T'en fais pas. <rire> est-ce que sur la question de la gratuité, est-ce que vous avez d'autres euh, remarques Est-ce que vous voulez intervenir Hello, hello. Ah oui, c'est bon. Euh, sur le droit de courte citation, en fait, euh, la question, là, euh, c'est quelque chose, par exemple, qui existe sur les projets Wikipédia où on peut utiliser ce droit. Alors, déjà, c'est un peu tendancieux, effectivement. On est un peu dans une zone grise. En général, l'usage veut qu'on ne dépasse pas une moitié de page bon, sur un format qui reste à définir. Euh, voilà, et il me semble que dans la récente directive européenne, l'article 13, c'était quelque chose qui apparaissait. Il y a une exception pour Wikipédia, mais qui n'inclut pas justement ce droit de courte citation et de mémoire. Alors je peux me tromper si quelqu'un peut me corriger, mais il me semble par exemple que si l'article de presse a moins de deux ans, euh, le droit de courte, de courte citation, y compris sur Wikipédia, serait complètement interdit, prohibé. Voilà, alors Je pense qu'on est dans des zones grises un peu au niveau légal, mais euh, voilà, ça, effectivement, ça, ça peut être un problème, euh, parce que c'est gênant. En fait, on peut s'en passer, mais effectivement, quand on veut commenter ou illustrer, ou, euh, ça, ça rend les choses un peu plus compliquées, y compris sur Wikipédia. Super. M merci pour ta précision. Du coup, excusez-moi, j'aurais encore une autre question dans ce cas-là. Le droit de critique, euh, comment ça se passe, vite à vite, ça à vis de ça euh, je ne sais pas trop ce que ça ra rassemble, en fait. tu peux me préciser en, en gros, l'idée, c'est de revenir euh, sur une œuvre et de dire, bon, bah, là, euh, je vais revenir sur les propos et euh, contredire. Est-ce qu'il y a une exception Il me semblait qu'il y avait une exception dans le droit français. Alors, bah, là, ça dépasse mes compétences. Euh, en tout cas, ça n'a pas vraiment de réalité sur Wikipédia. Donc Après, ensuite, euh, ouais, pour moi, c'est un essai, quoi, hein, de, de, un essai critique. C'est même une publication scientifique en général... Euh, une publique scientifique et dans la critique positive d'autres publics scientifiques. Donc c'est presque un travail de recherche, en fait, comme une démarche. Je, je, sais que ça fait Parti, je sais que ça fait partie du fair use euh, américain. C'est le droit de parodie, le droit de critique, et le droit, ah, je ne sais plus le troisième droit, euh, mais, mais il me semble en tout cas que le droit de critique fait partie du fair use américain, par contre. Oui ben sinon, je répète la question au micro, si ça marche mal. Hein, pas de souci. Non, non, mais justement, c'est pour répondre euh, par rapport à ce droit de critique. Le problème, c'est que les droits de citation, les droits de critique et tout ça, souvent, c'est la jurisprudence qui va, qui va cadrer un peu. Et, euh, et du coup, les ayants droit se servent de ça. Et je pense que c'est un peu le sens de ta question avec la, la nouvelle directive. Bon, on ne sait pas déjà comment elle va être transcrite exactement en droit français. Mais euh, les ayants droit vont s'en servir pour faire de la censure. Euh, on a un exemple très récent avec euh, Gadel Mallet, je sais pas s'il y a une chaîne YouTube en fait qui s'amuse à aller voir les sources américaines de stand-up qui sont pillées par des artistes français. Donc euh, voilà, copie comique. Voilà, le... Et euh, donc voilà, il y a un gars qui explique que c'est quand même pas très sympa de pas citer ses sources, hein, ce que disait David effectivement. Et, euh, et donc du coup, qu'est-ce qu'a fait Gad Elmaleh bah, il, il, son avocat porté plainte pour atteinte au droit d'auteur, pour faire interdire la chaîne en disant qu'il n'a pas le droit de parler de moi, etc. Donc on sert finalement de la zone grise pour faire de la censure, justement, sur tous les éléments critiques. Et euh, c'est un peu la crainte, je pense, que, que beaucoup de gens dans, le, dans la critique, dans l'analyse, etc., euh, voient dans la directive qui arrive. C'est que ça va être finalement la puissance des ayants droit du non libre qui vont pouvoir faire taire, finalement, bah dès l'instant où on voudra dire une critique. Bah si pendant deux mois, on ne peut pas en parler, même sur les médias un peu neutres, bah pendant deux mois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, finalement. Puisqu'on ne peut pas les citer pour dire qu'ils sont en train de dire des conneries. Enfin, on prend le risque, en tout cas, d'être attaqué ou de se faire interdire. Oui, c'est vrai. J'avais entendu parler de copie-comique, oui, effectivement. Euh, merci. Euh... Ouais, c'est bien traité dans l'article dans Wikipédia de Gad Elmaleh. J'ai lu tout ça et, justement, le, je ne suis pas certain, mais il faudra aller voir. Là, je me demande s'ils n'ont pas été déboutés. Effectivement, ils ont utilisé ce ressort-là, les avocats de Gad Elmaleh. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu gain de cause, finalement. Ils n'ont pas pu euh, bloquer la chaîne YouTube en, en question à vérifier si quelqu'un peut vérifier sur un fact checker en direct. <rire> euh... Sinon, juste sur la, la gratuité. Si euh, quelqu'un d'autre voulait intervenir sur la question euh, de, la, de la gratuité, Amélie, tu veux Revenir sur euh, ouais, est-ce que la gratuité d'un projet libre et celle d'un réseau comme Facebook, c'est la même chose Je pense que c'est, enfin évidemment non. En fin de compte, c'est pas du tout. Euh, quand on a, on profite d'une gratuité sur un réseau comme Facebook, on ne consomme pas du tout la même chose et on n'accepte pas du tout les mêmes, les mêmes conditions euh, d'utilisation. En fin de compte, euh, je prends l'exemple de Wikipédia, vu que c'est celui que je maîtriserai le plus sans doute. Euh, vous profitez d'un service gratuit gratuit, euh, en toute connaissance de cause, en fin de compte, vous, vous créez un compte euh, de Wikipédia, et ça y est, c'est parti, euh, vous pouvez euh, euh, contribuer, participer, échanger, etc. Il euh, n'y a rien de caché, nulle part. Euh, vous savez que vous avez donné un pseudo, peut-être un mail, et puis c'est tout. Euh, c'est facultatif, le, ou le pas, mail. Effectivement. Et, euh, et on sait que... Euh, bah, le site est financé grâce aux dons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors que, euh, bah, effectivement, sur les autres sites internet, c'est gratuit, mais euh, c'est un système économique beaucoup plus euh, complexe euh, et beaucoup plus obscur, en fin de compte, qui vous permet de bénéficier de cette gratuité entre euh, tout ce qui est publicité, euh, utilisation de vos informations. Euh, donc, c'est la gratuité dans les deux cas, mais qui... En fait, je ne suis même pas sûre qu'on puisse parler de gratuité vraiment chez Facebook. C'est... C'est différent. De de en fait, je définis la gratuité par il n'y a pas de barrière de péage pour avoir accès à un contenu. À partir du moment où on demande de payer, de sortir hum. vraiment de l'argent, une transaction financière pour avoir accès à un contenu, j'estime qu'on est hors de la gratuité, c'est tout. Donc j'estime que c'est de la gratuité, mais... Donc, ça demande une contribution des personnes à leur insu. Voilà. Alors, euh, oui, Benjamin, vas-y. Oui, pour, pour revenir sur la définition de la gratuité, euh, c'est euh, au-delà de l'aspect, la, euh, effectivement, liberté d'accès, il y a aussi l'obligation de fournir une contrepartie. Maintenant, la contrepartie peut être euh, ultérieure ou euh, euh, ça peut être une obligation, euh, effectivement, à l'insu de l'utilisateur. Et c'est pour ça que Facebook, à mon avis, s'en démarque. C'est-à-dire que... Euh, euh, l'obligation euh, euh, de, de fournir ces données hein, euh, de, euh, ou tout au moins il n'y euh, a pas la possibilité pour l'utilisateur de profiter des données euh, qu'il va mettre sur, le, sur la plateforme voilà ça je pense que c'est important de distinguer les deux et il y a un deuxième aspect aussi c'est euh, euh, pour revenir à ce que tu disais sur la <coughs> euh, euh, sur plutôt la, la partie euh, immatérielle de l'œuvre de l'esprit, euh, l'obligation, euh, l'obligation, euh, et, euh, y a, euh, comment dire, légalement, euh, on ne peut pas faire euh, certaines choses avec, euh, avec les, œuvres, les œuvres de l'esprit qui sont sous copyright, quoi, on va dire. Hein, euh, et, euh, et, et ça, c'est un, un point qui n'est pas pris en compte. Quoi. Enfin, on peut effectivement les utiliser, mais en fait, c'est... Euh, Bon, je prends l'exemple de la SACEM. Euh, vous pouvez euh, diffuser de la musique propriétaire euh, dans un bar, et un jour vous voyez la SACEM débarquer, et, et, qui va vous dire bon voilà vous devez tant parce que vous avez diffusé de la musique propriétaire. Donc en fait ça n'est pas gratuit euh, par définition. À la différence, euh, pour le coup alors là je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord, à la différence du logiciel libre, enfin de, de contenu libre ou il y a quand même intrinsèquement la notion qu'on n'est pas obligé de fournir une contrepartie pour pouvoir utiliser, euh, voire diffuser et modifier euh, des contenus libres. Donc je pense que c'est important de, aussi de repérer ces aspects de gratuité à l'intérieur de la culture libre, qui sont, euh, j'ai envie de dire, par définition, absents de la culture propriétaire. Alors, euh, juste deux choses par rapport à ce que Amélie avait commencé à, à dire. Euh, effectivement, peu, enfin, certains utilisateurs et utilisatrices ne le savent pas forcément, mais il y a une licence sur Facebook. Tout ce que vous mettez sur Facebook, dans les conditions d'utilisation Facebook, mais qu'il y a une licence Facebook sur tout le contenu que vous mettez sur votre page euh, ce genre de choses. Donc, euh, les, pour beaucoup d'utilisateurs d'utilisatrices, c'est transparent, ils disent, tiens, je prends telle photo, je prends telle vidéo, je mets, je partage, tout ça. Ils ne voient pas du tout le côté licence, mais c'est bien dans les conditions d'utilisation. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à, à en tout cas, à, à Wikipédia, c'est que Wikipédia offre un, un service gratuit. Enfin, euh, gratuit mais euh, ce service peut aussi essayer d'être détourné. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises euh, et d'autres personnes, des personnes des particuliers, essaient d'organiser leur promotion, voient, on va dire, du coup, cet espace-là, comme aussi un espace de promotion pour eux, et veulent organiser euh, leur page euh, Wikipédia comme ils organiseraient leur page Facebook, euh, également. Donc, il y a aussi cette confusion-là cette confusion qui peut exister. En, en tant que contributeur, j'ai intervient régulièrement sur, euh, sur Wikipédia euh, au niveau de promotions qui sont, euh, sont déguisées. Donc ça, c'est un problème que nous, contributeurs, pouvons des fois euh, rencontrer euh, également. Donc, euh, je, je... Oui, tu veux euh, ju Juste sur ce sujet-là, je pense que... En fait, effectivement, tout ça, c'est vrai, mais c'est d'être déjà dans l'analyse pour une énorme majorité de gens Facebook, c'est pas une volonté de choquer, mais Facebook et Wikipédia, c'est exactement la même chose. Et je pense que le, le critère de dro droit de péage, enfin je ne sais plus quelle est la terminologie que tu utilisais, c'est celle-là en fait, c'est une consommation de contenu. Et Facebook ou Wikipédia, euh, ça fait pour, malheureusement pour beaucoup de gens pas de différence. Et, euh, et je crois que justement le libre a un, a un gros rôle à jouer, parce que quand on regarde autour de soi, souvent les gens qui ont un esprit critique et une ébauche de réflexion sur le sujet, c'est souvent des gens qui ont été sensibilisés au libre et qui, du coup, vont avoir un regard critique sur leur consommation de Facebook, sur leur façon d'aller sur Wikipédia, commencer à comprendre euh, les nuances, y compris en termes de licence. Et pour conclure là-dessus, c'est pour ça que je pense que dans les ateliers d'éducation ou d'apprentissage de, de l'édition Wikipédia, ou, OpenStreetMap ou l'Install Party qu'il y a au premier étage ici au JDLL, il se passe beaucoup plus en fait que le simple fait d'installer euh Linux ou d'apprendre un peu de Wikicode. Code. Il, il y a tout ce qui se passe justement pour la autour de la sensibilisation à ce qu'est une licence libre et qui va connoter ensuite sa consommation sur des réseaux sociaux, sur Facebook, sur des choses comme ça. Euh, oui, pardon, vas-y, vas-y. Ouais, pour revenir à <rire> Euh, je, je pense quand même qu'il y, y a une différence euh, de fond quand même entre. Euh, dans l'usage qu'on peut faire euh, de contenu sur euh, Facebook, c'est tout simplement qu'ils euh, ne sont pas gratuits. Ouais. Ils sont euh, théoriquement, enfin en tout cas des, des contenus qui sont euh, à l'origine sous licence propriétaire, euh, sous une licence propriétaire, il est techniquement. Euh, un peu, théoriquement, on ne devrait pas les utiliser. Non mais j'entends bien, oui. je ne dis pas que c'est la même chose, je dis que pour une grande majorité des gens, c'est perçu comme étant la même chose. Bah, Mais, par si exemple, je... pour reprendre l'exemple de l'ASSAM, euh, il, il peut se, enfin, je connais des personnes qui euh, se sont faites épingler par l'Assassem après avoir organisé un festival. Et euh, bon, ben, là, ils se sont aperçus effectivement de la réalité de l'arsenal euh, répressif. Hein, on peut dire ce qui est, euh, on peut dire ça comme ça, euh, qui vise finalement à, à marchandiser euh, euh, ces aspects-là de la culture. Euh, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Moi, je suis en tant qu'utilisatrice et uniquement utilisatrice, pas contributrice. Euh, alors, je n'ai pas de compte Facebook, euh, mais il m'est arrivé euh, de chercher des infos sur n'importe, je ne sais pas moi, des conférences qui auraient lieu ou des choses comme ça. Et euh, parce que pas mal de personnes euh, et d'organismes communiquent par le biais de Facebook. Et euh, je vais faire une différence en tant qu'utilisatrice entre Facebook et Wikipédia, c'est que quand je vais sur Wikipédia, jamais on m'arrête en me disant euh, pour continuer la consultation du site, il faut vous connecter, alors que sur Facebook, ben, c'est le cas, euh, 9 ouais. fois sur 10. Voilà. Ouais. Donc, euh, en tant que, euh, que qu utilisatrice, oui, moi, je fais une différence entre Facebook et puis euh, un projet comme Wikipédia. C'est-à-dire que tu vois l'entrée, le, le, c'est-à-dire voilà, dès que à tu fait. veux... Euh... Dès que je veux accéder à l'information, ben, avec Facebook, ça n'est pas possible. Euh, sans, sans se connecter en tout cas. Euh, j'ai pas envie de laisser mes coordonnées à Facebook. Ah mais juste aussi clair, ce que tu as dit tout à l'heure aussi, j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire tu es venu d'abord sur certains logiciels, certains outils parce qu'ils étaient gratuits. Tu t'es intéressé à eux pour le traitement des, des photos mmh. parce qu'ils étaient gratuits. Mais après bah, ce que. En fait, c'est surtout que j'ai mon logiciel, j'ai un appareil photo Canon. Et euh, j ai, j ai la, la, le logiciel qui a été euh, livré avec était donc sur mon disque dur qui a pété. Donc on m'en a mis un autre et euh, je n'ai pas pu récupérer les données. Manque de chance, j'ai aussi déménagé et impossible de retrouver euh, le disque d'origine pour installer mon logiciel. Donc j'étais forcément à la recherche euh, parce que le Canon distribue des mises à jour uniquement mais pas les, pas les fichiers d'origine. Donc, euh, voilà, j'ai été obligée de, de m'intéresser à ce qui pouvait exister en matière de logiciel libre et donc à disposition gratuitement, euh, parce que je ne pouvais pas payer. Et c'était une période où je ne pouvais pas payer du tout. Et voilà, c'est tout. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu ne pouvais pas payer, mais plus tard, ah tu oui, t'es senti l'obligation morale ah oui, oui, de donner quelque bah, chose. Oui, tout à je. Moi, j'aime... Je ne conçois pas qu'on puisse utiliser sans, sans, bon, sans donner contrepartie. Alors ça peut être sous différentes formes, ça peut être en participant, mais ça peut être... Et quand on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas, ben, j'essaye de faire en donnant de l'argent. Mais voilà, je ne peux pas toujours, moi. Non, oh, mais c'est très intéressant. Là, ça fait partie plus d'une culture. Fin, de, de... Voilà, c'est... Euh... Alors, je ne sais pas, mes enfants se sont jamais posé la question, par exemple, en utilisant... Euh, Wikipédia, j'en ai un qui travaille un peu, donc il pourrait, et je crois qu'il n'a jamais financé, mais la question est même pas venue à son esprit, en fait. Bon, pourtant, je ne les ai pas élevés comme ça, mais... <rire> enfin, je crois pas. <rire> mais, euh, euh, d'une autre façon, ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé à contribuer sur Wikipédia, je ne donnais pas d'argent. Mmh. Mais, euh, par contre, plus tard, je me suis dit, je l'utilise, j'aimerais y contribuer. Du coup également, si tu veux, j'étais également dans ce truc, c'est-à-dire, je devais donner quelque chose. Mmh. Et euh, ce quelque chose, ça a pris une autre forme que de l'argent, on va dire. Autre chose que je voulais dire, que je trouve intéressant c'est que euh, il y a, euh, quand vous créez un compte euh, sur euh, Wikipédia, ce qui n'est pas obligatoire, mais que vous pouvez faire, vous avez une page utilisateur euh, sur laquelle vous pouvez vous présenter euh, ou pas, enfin, comme vous voulez dire euh, à peu près quel type de projet vous intéresse, ce genre de choses, et rajouter des boîtes utilisateurs. Euh, il y a à chaque fois qu'on euh, euh, contribue euh, aux articles, euh, en fait, il y, a des, des, mm, il y a des statistiques, si vous voulez, des statistiques d'utilisation. On peut les, les consulter sur Wikiscan. Et euh, du coup, on a le nombre, euh, de, enfin, on a le temps, on va dire, passé, euh, si vous voulez il y avait des, des contributeurs et des contributrices qui ont utilisé, qui ont mis en place une boîte où il y avait marqué « j'ai passé tant d'heures sur Wikipédia ». Ça correspond, avec un SMIC euh, horaire, à « tant d'euros ». Ce qui a été une façon de valoriser également les, le temps qu'ils y ont passé les contributions. Enfin, voilà. Ouais. Ouais, après, euh, dans l'esprit, euh, je trouve ça un petit peu étonnant de vouloir absolument transformer en argent ce qu'on ce qu donne, en fait. Euh, ouais. Voilà. <rire> ouais. Ça reste du bénévolat. Et pas, je, je pense que les bénévoles qui sont au Resto du cœur ou, ou les gens à la Croix-Rouge qui trient euh, des vêtements ne se disent pas en fin de semaine ou en fin de mois j'ai passé X heures euh, et ça représenterait ça et, et l'édite quelque part sur leur T-shirt. Alors après, il y a des dispositions... Euh, euh, oui, fiscales, des dispositions fiscales qui permettent aux associations de, de comptabiliser ce temps bénévole et de lui associer une valeur argent. Mais à titre personnel, de dire mon investissement bénévole a telle valeur en euros, ça me semble discutable, pour le moins, en fait. Je vais faire une petite, une courte interruption. N'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas à lever la main pour ça. Oui, David, tu voulais dire quelque chose ou Oh, euh, moi, je, re, je voulais revenir simplement sur euh, le mot de passe simplement pour accéder à un service comme Google ou comme Facebook pour, a, pour accéder. Et je pense que ce, cette petite barrière, c'est vrai qu'il y a une barrière, il faut donner des informations pour rentrer, est perçu vraiment comme minime, comme, euh, comme problème par rapport à la façon dont ces entreprises étendent les possibilités des personnes physiquement, c'est-à-dire que, et gratuitement, c'est-à-dire que, par exemple, les personnes veulent avoir une messagerie email, ils vont aller sur Gmail, ils savent qu'ils vont l'avoir gratuite, ils vont avoir un service qui fonctionne bien et compagnie. Et pour moi, le fait que les personnes ne fassent pas la différence et, entre ce gratuit-là et le gratuit du libre, et dire « Oh, mais Wikipédia, c'est un service qui m'étend aussi, c'est une encyclopédie à ma portée aussi », pour moi, c'est totalement normal. C'est des services qui leur donnent des choses. Et quelque part, je comprends aussi que quelqu'un qui dit ben « moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne travaille pas beaucoup » ou même « je travaille ». Mais si Google arrive à en plus, avec des publicités ou avec des choses, à faire de l'argent avec mes données alors que je profite de mon service, eh bien, je suis en train de travailler. Tout est bénéfique pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça. D'ailleurs, hein, le succès leur est dû comme ça. Le problème, c'est qu'il manque, je pense, beaucoup d'affaires sur l'utilisation des, des, des données privées qui remonte que le grand public commence à être scandalisé par ça, avant de prendre conscience de la plus-value en fait, du logiciel libre. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes, ici, aux journées du logiciel libre, il y en a énormément qui, sont, qui remettent en doute, qui regardent, qui ont un esprit analytique, qui ont déjà vu euh, le piège. Mais pour beaucoup de personnes, ces entreprises-là, de façon gratuite, moyennant un mot de passe, ces deux choses-là, mais même l'hôtel du coin me demande mes coordonnées ou des choses, donc... Bon pas une très gros, un très gros problème à première vue. Je veux pas faire l'avocat du diable, je veux simplement faire avec du recul une vision et aussi euh, déculpabiliser les personnes qui utilisent ça et les inviter aussi à savoir où est la problématique, tout simplement. Donc, euh, c'était pour, pour dire voilà les, pour les personnes, les Facebook leur permet de rester en contact avec leur famille de façon oui, gratuite. Tout à fait. Bon je suis et, je... et là, gros bravo à Framazoft qui est en train de remplacer ces mmh. services-là parce que bah, jusque là, il n'y avait que ces acteurs-là qui étaient là, Un, un diaspora, euh, voilà, ou des choses. Euh, sont je, suis, je suis entièrement d'accord avec ça, et l'exemple est excellent, je trouve. Même euh, des fois, on va au supermarché, et on nous demande notre code postal, on fait ses courses, on paye et tout, on nous demande son code postal. J'ai jamais observé quelqu'un dire non, je refuse de donner mon code postal. C'est probablement à des fins statistiques et tout ça, et je refuse de donner mon code postal. Donc, ça paraît quand même. Euh, démesuré de demander à des gens de refuser des choses sur le net, alors qu'ils ne le font pas dans la vraie vie euh, au supermarché. Il n'y a vraiment aucune légitimité pour le magasin de demander une telle information. Et juste par gentillesse, ou par faiblesse, comme ça, en réalité, le, les gens ne devraient pas le faire. Mais euh, à titre personnel, j'ai déjà été en situation où je me suis dit « Ah, c'est une connerie de donner mon épi bêtement pour ne pas être bizarre ou pour ne pas me sentir mal à l'aise ». J'ai fait comme tout le monde, j'ai donné mon code postal, et, vo et voilà. Alors, il y a une intervention. Allez-y, monsieur. Oui, ah, tu voulais parler, David bah, C'était peut-être pour dire que je devrais y aller. Ah. <rire> Par rapport à l'heure, je, je surveille un tout petit peu, parce qu'il faut qu'à 13h, je... enfin, à midi, je sois sorti, il est 59. Et, et justement, on a, on a Yann qui est dans la salle, qui fait de l'écriture libre. Euh, si ça ne vous gêne pas, l'audience, j'aimerais qu'il prenne ma place. Ouais, bah, parce allez. que vraiment... C'est quelqu'un de très bien, vous l'avez entendu intervenir, je lui fais une confiance. Eh voilà. C'est parti, voilà. c'est une forme de cooptation <rire> je, en je, fait. Je viens, euh, sur <rire> scène, Merci David, à bientôt alors. Ah. Mais Benjamin, tu voulais, euh, tu voulais dire aussi quelque chose ou pas ah, Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Bah, bon, après, peut-être que je pense pas trop me tromper, mais euh, pour revenir aux plateformes de, des réseaux sociaux commerciaux, euh, en tout cas, il euh, y a, en fait, on parle de gratuité, mais euh, le simple fait qu'on soit contraint, enfin, à notre insu en général, de donner des informations. Euh, sans d'ailleurs savoir euh, comment elles sont collectées fait que ça fait une obligation de contrepartie que la plupart des gens ignorent effectivement, enfin qu'on ignore en tant qu'usager. Euh, d'ailleurs peut-être que euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, bon, il faudrait euh, regarder pour chaque projet euh, comment ils collectent les données euh, mais euh, cette obligation de contrepartie euh, fait que ça n'est pas gratuit, euh, pareil par définition, voilà donc je je pense que c'est quand même un point euh, important. Donc euh, pour l'usager effectivement il peut y avoir l'illusion euh, comme quand on, on utilise de la musique euh, qui est euh, sous licence sous euh, sous copyright enfin ou protégée par euh, un organisme comme la On peut avoir l'illusion euh, que c'est gratuit mais c'est ça reste une illusion qui peut retomber à un moment donné. Euh, sur l'utilisateur euh, sous une forme euh, coercitive au sens où euh, il va s'apercevoir que finalement il doit payer, euh, euh, il doit payer euh, un, une contrepartie euh, alors qu'il ne le savait pas. Donc euh, beaucoup de ces, ces sites euh, jouent sur l'ignorance mais euh, par définition je dirais qu'on peut presque par définition exclure la question, ça n'est pas gratuit euh, par définition. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait euh, tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut se poser la question de qui est protégé finalement. Parce que même dans le libre, finalement, il y a la propriété intellectuelle. Hein, on n'arrive pas à en sortir. Euh, le, le libre, c'est jamais une façon de retourner la propriété intellectuelle contre elle-même. Mais euh, on est obligé de réfléchir dans ce cadre-là. Et la grosse différence qu'il va y avoir entre Facebook et euh, des gens qui font du contenu libre, c'est qui est protégé dans l'histoire. Dans le libre, c'est le commun, c'est le public qu'on protège. C'est pas l'émetteur de contenu. Quand on, a, quand on lit la licence de Facebook, donc on, on signe un contrat finalement, hein, même si on ne le sait pas, c'est Facebook qui est protégé. Quand on va euh, accéder à peu près une carotte, hein, pour reprendre le travail de David, euh, c'est en tant qu'utilisateur, lecteur, destinataire de, du contenu culturel qu'on est protégé. Donc je pense que la, la, la différence de gratuité, elle est vraiment là. Est, il faut amener le public à se poser la question quand j'ai accès à la gratuité, c'est finalement sous quel contrat et, et qui a la protection finalement David euh, de parler du, du, du fait qu'il faut tracer la source finalement pour voir la responsabilité. Donc jusqu'où je suis protégé si je reprends ce contenu culturel Parce que de toute façon, de façon naturelle, je vais avoir envie de le modifier, de le, le, le, le transmettre. Si ça me plaît, bah j'ai envie d'en parler, etc. J'ai envie de m'en emparer. Et donc, euh, la licence libre va permettre ça, parce qu'elle nous protège, nous, en tant que destinataires, elle protège le public. Je pense que c'est vraiment là que se situe la frontière, finalement, même si au niveau des usagers, ils ne s'en rendent pas compte. Mais je pense que c'est... Quand on explique ça aux gens, finalement, quand on explique qu'il y a des gens qui font du cosplay, qui risquent plusieurs années de prison et plusieurs centaines de milliers d'amendes pour contrefaçon, parce que c'est interdit par la loi, c'est une tolérance... Par contre, si vous le faites de pépère une carotte, bah vous avez le droit. Parce que par défaut, vous êtes protégé. Voilà, je pense que vraiment, il faut amener le public à, à, à faire ce shift. Se poser la question, c'est qui a le droit, finalement la, la question, c'est comment amener le public à, à ce type de réflexion, à mon avis. Et, parce que légitimement, quand même, personne ne va vraiment croire euh, risquer d'aller 10 ans de prison pour un costume, quoi. Donc, je pense que c'est un mauvais angle. À, mon avis, angle, à mon avis. Il faut déjà créer la circonstance d'explication, et ça c'est déjà très compliqué. Euh, mais l'angle, ça peut être justement la valorisation du travail de l'artiste, la reconnaissance du travail, euh, et puis l'explication de ces choses un peu compliquées, des licences et de... Comment ça, ça s'exerce Parce que la licence de Facebook, certes, elle existe. Moi, je sais qu'à titre personnel, je n'ai jamais lu la Je me doute de ce qu'il y a dedans, mais je n'ai jamais lu la licence. Et je pense que la grande majorité des gens ne euh, se doutent pas de ce qu'il y a dedans et n'ont jamais entrepris la démarche de, de J'ai lu la licence de Facebook elle est bon. extrêmement vague. Bravo. Elle, <rire> dit elle dit juste tout ce qui est sur Facebook et propriété de Facebook, tant que ça y est. Si vous le supprimez, euh, vous euh, récupérez. Enfin, voilà. Mais elle fait vraiment juste deux lignes, la, la licence de Facebook. Oui, ce que je veux dire, c'est que sur l'aspect la, euh, à partir de quand les utilisateurs vont s'en rendre compte, je pense que malheureusement, on peut penser sur le volet répressif qui est en train de se mettre en place, euh, à savoir, par exemple, le téléchargement de, ou le visionnage de, de films euh, qui, enfin, dans un contexte où c'est illégal, qui va être de plus... Alors, il y a la loi Adopi, euh, tout un ensemble de dispositifs euh, euh, de, de mise en œuvre... Euh, euh, du respect du copyright, qui, euh, qui vont, à mon avis, euh, pousser les utilisateurs alors, soit euh, vers euh, le respect euh, de, du copyright euh, en tout simplement en payant pour avoir accès au, au contenu, soit peut-être ça peut au contraire euh, euh, les pousser vers euh, des alternatives euh, bah, gratuites, mais légalement gratuites. Euh, dont le logiciel libre, à mon avis, euh, dont la culture libre, pardon, à mon avis, fait partie. Voilà. Ouais, oui. okay. bah, je pense que, euh, du coup, on parle beaucoup de euh, à quel moment est-ce qu'on s'en rend compte. Euh, je pense que les gens se rendent compte de, de la situation à partir du moment où on leur en parle, en fin de compte. Il n'y a pas forcément besoin... Euh, d'être euh, dans l'attaque, de réprimander, ou quoi que ce soit, juste euh, bah, revenir à la sensibilisation, ouais. comme tu disais tout à l'heure, Oui, hyper parce que c'est de, de la violence douce. Y a, si les conséquences de cela, c'était du jour au lendemain, on n'a plus accès à quelque chose, ou à quelque chose de oui. vraiment coercitif, qui a une influence sur la vie quotidienne, la sensibilisation, elle serait immédiate. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont trait à la liberté d'expression, à la protection de la vie privée, c'est complètement insidieux. C'est vraiment complètement insidieux. Même l'exposition de sa vie privée sans trop savoir exactement, c'est un risque terrible, mais au quotidien, ça ne change pas grand-chose. Donc, euh, alerter la population, c'est compliqué. Quoi. Euh, oui, c'est difficile, oui. je suis d'accord. Mais regarde, euh, à partir du moment où tu euh, connais les différents modes de fonctionnement, tu vas pouvoir tu auras la possibilité de changer ton comportement. Ce n'est pas pour ça que tu vas le faire. Mais par exemple, quand tout à l'heure tu parlais de logiciels photo, que tu disais, bah, les logiciels classiques, je n'avais pas les moyens de les utiliser et autres. Euh, puis tu as entendu parler de logiciels gratuits, et, euh, ce qui t'a permis de, un, de faire ce que tu voulais. Et parce que tu connaissais tous les modes de fonctionnement, le mode de fonctionnement classique, euh, où tu payes le logiciel, naturellement, tu t'es senti redevable vis-à-vis -vis du logiciel gratuit. Du coup, quand tu peux, tu essayes de rendre euh, l'appareil. Et je pense que c'est pareil un petit peu pour tous les modèles, comme quand on va sur Facebook. Bah, c'est gratuit, on ne se pose pas la question, euh, on s'en sert, etc. On ne nous en parle pas. Donc, on ne va pas aller chercher des questions. Mais une fois que tu découvres, que tu entends parler de comment ça fonctionne, alors soit tu fais le choix de continuer à t'en servir, c'est ah, très bien. C'est euh, ton choix personnel, mais au moins tu le fais en connaissance de cause. Je suis entièrement d'accord avec moi, ça. Et moi, par exemple, je prends mon cas parce que du coup, ça fait pas très longtemps que je découvre un petit peu tous les projets libres. Euh, J'ai quand même fait des études dans le milieu culturel. J'avais jamais entendu parler de licence libre alors que euh, j'étais amenée à travailler avec tout le milieu artistique. C'est quand même étonnant qu'en cinq ans d'études, on n'en ait jamais parlé. Donc, je pense que c'est là, en fait, dans la discussion qu'il faut introduire ce genre de choses pour expliquer quels sont les différents types de gratuité Je voudrais rebondir là-dessus par un exemple, parce qu'en en fait, il ne suffit peut-être pas de, simplement de donner l'information, il y a même presque un... Il faut presque arriver à persuader que... Euh, que, que c'est de l'intérêt de, de sortir d'un... Donc de, du modèle marchand, on va dire. Euh, je, je, je voudrais prendre comme exemple le covoiturage. Donc euh, vous savez que euh, le site Blabla Car est devenu euh, payant euh, alors que ce n'était pas le, le cas avant. Euh, enfin, et euh, donc je me suis retrouvé une fois en, en faisant du covoiturage à devoir défendre le principe de gratuité du covoiturage en tout cas de la mise en relation des covoitureurs, euh, et contre l'avis des, des personnes, Donc qui vraiment étaient euh, convaincus qu'il fallait que ça soit payant. Donc il y a, a au-delà, il de, y a vraiment presque une défense, euh, il peut, on peut re se retrouver face à, euh, pas seulement un problème de désinformation, <rire> mais à presque un engagement idéologique, à savoir, euh, non, il faut que ça soit payant, parce que, le site doit être. Euh, doit être euh se financer, payer les services, voilà, voilà, les etc. Et tout non. un discours qui s'était mis en place et qui fait que finalement, les personnes qui étaient dans la voiture euh, à ce moment-là trouvaient ça tout à fait justifié. Et, euh, et donc, bon, euh, vous connaissez peut-être le site Covoiturage Libre qui euh, permet un, exactement, enfin, un service très, très proche de mise en relation de covoitureurs et qui fonctionne euh, donc, sans collecter des données, sans devoir faire payer les usagers. Et ben voilà, donc, il, ce principe-là euh, semblait presque anormal. Mais, mais en l'occurrence, je pense que c'est une opinion respectable, tout à fait respectable. Je pense que l'enjeu, ce n'est pas de persuader les gens euh, qui ne sont pas d'accord avec nous. Je pense que le, euh, le point clé, c'est l'information. C'est... La plupart des gens prennent les choses comme de la, de la consommation de services, de contenu, soit. Ce n'est pas un gros mot, consommation, après tout. L'idée, c'est de les informer en tant que... Quand on, comme on peut le faire en information euh, alimentaire euh, avec Open Food Facts, c'est donner les clés de décryptage. Après, les gens, euh, s'ils ont envie de manger 8 kilos de Nutella par jour, c'est leur droit le plus strict. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de le faire, ils aient connaissance des conséquences de ce que ça implique. Et je pense que dans le rapport à Facebook, à Wikipédia, en licence libre, c'est à minima de connaître l'existence de ces choses-là, de, choses de connaître les implications et après de se faire, faire son avis propre. Alors évidemment, il y a des gens qui seront plus orientés Startup Nation et d'autres un peu plus sur euh, du, du libre un peu euh, généralisé. Et euh, à titre personnel, j'ai mon opinion, mais elle n'est pas si importante en fait. Ce qui compte, c'est l'information, il me semble. Il oui. y a une question dans le public. Ah, allez-y. Ce n'est pas une question, c'est une remarque un peu. C'est qu'on a, a deux systèmes. On a un système qui est appuyé sur le don, et un système qui veut marchandiser, et donc qui veut mettre une valeur à tout. C'est ça la différence. Est-ce qu'on doit forcément mettre une valeur à tout Chaque fois que je passe une heure à faire quelque chose, est-ce que je dois considérer que je dois te payer ou pas -à Le covoit tirage a tué le stop. C'est deux choses différentes. Une valeur marchande, vous voulez dire ouais. Oui, c'est deux mondes différents. Il y a d'un côté le stop, c'est-à-dire je donne le voyage gratuit à quelqu'un, ou l'autre côté, je partage, voire je fais du fric avec euh, ceux que j'emmène, avec un système de sécurisation par un pouvoir centralisé. Ouais. Et euh, D'ailleurs, euh, on parle de culture libre, euh, donc je parlais de la propriété intellectuelle tout à l'heure, il voir que c'est une notion très récente aussi, et... et on voit bien la concomitance de l'apparition de la propriété intellectuelle et de la mise en place des systèmes de production capitalistes finalement qui, qui ont besoin de valoriser aussi même de la propriété intangible parce qu'il y a des investissements matériels, donc moi bon, je connais le monde du livre hein, puisque comme disait David je fais du livre euh, bah, c'est beau marché au début du 18 e en France qui va être un des principaux instigateurs de ça et c'est des moments où justement les éditeurs bah, il faut qu'ils mobilisent des moyens techniques importants etc donc ils vont dépenser de l'argent ils ont besoin de capitaliser pour acheter des machines, pour acheter du papier, acheter de l'encre, faire de la distribution, etc. Donc il faut qu'ils se garantissent une exclusivité bah, pour justifier l'argent qu'ils vont mettre. Donc ils vont être obligés de mettre de la valeur finalement sur la, la production intellectuelle. Jusqu Jusque-là, personne ne se posait la question de savoir finalement les auteurs. Euh, alors je vous le rassure, hein, deux, trois siècles plus tard, c'est toujours le cas. Personne ne se posait la question de comment est-ce que les auteurs mangent. Ce n'était pas, pas ça la question de la propriété intellectuelle. C'était de valoriser finalement un produit de caractériser un produit de façon à l'entrer rentrer dans une chaîne de production. Et le, le, la culture, finalement, intrinsèquement, elle est libre. Je veux dire, le, la propriété intellectuelle, c'est très récent, c'est quelques siècles. Hein, la culture, ça a quand même quelques dizaines de milliers d'années au minimum. On peut, on peut partir que c'est à peu près avec le langage, hein, on va dire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement de, récent. Et comme le, le, le dit monsieur, est-ce qu'on a, on a besoin de, de faire de la culture, un produit Alors oui, se pose la, la question du, du, du, du revenu des, des auteurs. Hein. Voilà, j'en suis un, moi, je ne fais que ça. Euh, le monde capitaliste n'y a pas répondu. Le libre n'y répond pas vraiment. Mais finalement, ce sont des choses qui n'ont qui pas forcément à voir. Ça a été un besoin de valoriser pour entrer dans une chaîne de production. Après, c'est peut-être un problème plus global, finalement. Et qu'est-ce que c'est un producteur de contenu culturel aussi Est-ce qu'on doit le différencier Moi, c'est quelque chose qui me plaît aussi dans le libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Quelqu'un qui a la propriété intellectuelle sur une œuvre et des gens qui font des fanfictions, qui lui sont un peu inféodés, hein, c'est-à-dire qu'on va créer des stars, des artistes, qui sont des gens qui savent créer du contenu culturel, qu'on différencie des gens qui consomment du contenu culturel. Je pense que le, le livre, on, on enfin, une partie du livre, envisage en envisageant ça comme un commun, ben on, on re-questionne ça aussi. Hein, c'est l'exemple le, que Vesouza, Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, euh, la fin du 19e, euh, donc c'est... Euh, je ne me souviens plus le, comment il s'appelle, le monsieur des Creative Commons, le, le fondateur des de Creative Commons. Voilà, Laurence Lessing, on parle souvent. Donc, euh, Souza, à la fin du 19e siècle, c'était un chef d'orchestre euh, militaire américain. Il allait au congrès avec un phonogramme et il a dit Ça, il faut l'interdire, messieurs. Parce que ça, ça va tuer la musique aux États-Unis. Les gens ne feront plus de la musique, ils écouteront des disques. Et on. on donc, on regarde un siècle plus tard. Effectivement, les gens, il y a beaucoup moins de... Dans un village, par exemple, il y a beaucoup de gens, moins de gens qui font de la musique. Le moindre berger, ça va jouer du pipeau, hein, je veux dire, traditionnellement. Enfin, voilà, on le voit historiquement. Et on va avoir des artistes qui sont désignés comme des gens hors normes, qui ont des talents, etc., qu'on va se tarifier éventuellement. Mais parce que ça sert, ça sert une industrie culturelle qui va fournir des produits à des gens qui sont là que pour consommer. Et il euh, y a aussi... Donc je pense, dans le livre, tout, tout, toute cette remise en cause finalement. Donc tu dis effectivement, c'est compliqué hein, d'expliquer de, de, tout ça, parce que ça, ça, ça va extrêmement loin finalement. Mais quand on est enfant, bah, on ne se pose pas la question de savoir si on est artiste ou pas, on fait. Et donc moi, je suis partisan de dire aux gens, bah, oui, faites, hein, on, on a absolument le droit. Mais du coup, ça pose la question de décorréler la production. Bah, c'est même plus la production, c'est la création de contenu culturel et le, des produits. On n'est pas obligé de caractériser des produits, de donner une valeur à quelque chose. Après, bah, c'est sûr que les gens comme moi qui font le choix de ne faire que de la création culturelle, bah, comment est-ce qu'on mange hein voilà, ça... Non, alors voilà, je, je veux remercier le monsieur pour sa question, parce que c'était vraiment ça, oui, et pour euh, la réponse. Mais c'est vraiment ça, pour moi, le point euh, essentiel de la gratuité. C'est est-ce que tout doit avoir une valeur marchande La question, c'est la culture libre, est-elle gratuite On pourrait même dire la culture doit-elle être gratuite euh, Sans même euh, tout court. Est-ce que le but des artistes, c'est d'être rentable Est-ce que leur but, c'est d'adhérer à des maisons de disques, à des maisons de films, ce genre de choses, pour euh, faire du contenu consommable qui va rapporter euh, beaucoup de bénéfices, qui aura à chaque fois une valeur marchande Ce qu'interroge la gratuité, c'est vraiment, vraiment ça. Le, le, et le libre, pour moi, en, disons, en, en poussant on va dire, à la diffusion euh, du contenu, euh, remet en cause, euh, pour moi, à mon avis, le, le, la, valeur, la valeur marchande. Oui, donc, euh, c'était vraiment ça, pour moi, qui y avait derrière cette, euh, cette question. Ah, vous voulez ajouter quelque chose okay. Je vais rajouter un élément que j'ai abordé très légèrement, mais le problème, c'est que tout ça se fait sur une centralisation. C'est-à-dire qu'on est en train de couper des pouvoirs centraux qui n'ont aucun contre-pouvoir. Et que le pouvoir central, aujourd'hui, paraît dans un monde démocratique, j'ai peur que demain, il ne le soit pas. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, je, passe à la, je vais passer à la suite des questions. Que J'avais une question. du coup. Ah, ah, si. ouais, euh, Parce qu'en en fait, euh, au début, on avait essayé de définir ce qu'était la gratuité. Et ce qui en était ressorti, il y avait, euh, je crois, deux définitions principales. C'est celle euh, de l'image du péage, où euh, pour accéder à un service, euh, la condition préalable, c'est de payer. Et l'autre, c'était de dire, il euh, y a euh, une contrepartie. Et euh, de l'autre, on a ensuite parlé de la propriété et l'idée que euh, quelque chose où il n'y a pas de propriété devient un commun. Euh, mais j'ai une question du coup, euh, est-ce que un commun est de fait gratuit, étant donné que euh, même si s'il euh, n'y a pas de transaction financière, de transactions euh, monétaire, est-ce que euh, le fait qu'on compte sur la communauté pour produire, pour entretenir ce commun ne fait pas quelque chose de euh, pas gratuit de, voilà, et exclu de la définition du gratuit. Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que dans euh, la notion de bien commun, telle qu'elle est définie par... Euh, c'est quoi le nom exactement Elina Ostrom. Ouais, ouais, Bon, Je ne vais pas redire, parce que <rire> <rire> ouais, mais, euh, que le redire. Il me semble que l'usage de la ressource est limité à la communauté. Hein. Exactement. Voilà. C est, c est, Donc c'est une exact, différence ouais. quand même assez essentielle avec euh, le logiciel libre. Enfin, en tout cas la culture libre, pardon, les, les, le, la culture libre, dans le sens où la culture libre permet à n'importe qui d'accéder au contenu. Ouais. Le, le commun est fait par sa communauté, si tu veux. Dans, le, la communauté participe au commun. Il ne peut pas y avoir de commun s'il si n'y a pas une communauté autour. D'accord, donc alors, du coup, c'est restreint. C'est restreint, oui. Voilà, mais il n'empêche que est-ce qu'on peut partir du principe que ce n'est pas gratuit, puisqu'on compte sur chaque membre de la communauté pour contribuer bah, À mon avis, je pense que ça, il faut con contextualiser la question. Euh, par exemple, bon, pour revenir au, à, à, mon, à mon cas, je, donc on a ouvert un magasin gratuit euh, dans, dans, un, dans un village de l'Aude, et euh, effectivement, on peut y avoir accès euh, gratuitement au magasin. Maintenant, euh, en fait, il n'y a pas forcément accès gratuitement. dire déjà, il faut se rendre sur le territoire euh, français. Euh, dans certains cas, il faut payer un visa. Voilà. Donc, euh, c'est à mon avis une question qui, qui peut difficilement être sortie du contexte. Quoi. Peut-être qu'on peut dire qu'un bien commun ne sera pas gratuit si tu considères que donner de la reconnaissance à quelque chose, c'est pas gratuit en fait. Alors en l'occurrence, il y a quand même du travail derrière. Alors, un, je, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais j'ai lu un billet de blog, ça fait quelques semaines, peut-être que quelqu'un peut le retrouver, c'était via le, la lettre du hacker euh, de Carl Chenel le vendredi, et euh, il expliquait, cette personne dont j'ai oublié le nom, expliquait euh, qu'il se réjouissait du succès des logiciels libres et de l'utilisation, qu'il y avait plein de gens qui utilisaient les logiciels libres, mais que du côté euh, contribution, finalement, il y avait plein de projets qui mouraient, des projets libres qui mouraient, parce qu'il n'y avait, avait plus assez de, de, de contributeurs. Donc, alors, on s'en rentrait dans l'idée de dire euh, consommateur ou contributeur. Alors, je ne sais pas si le mot « gratuité » est adapté, mais d'une certaine manière, je dirais non, parce qu'il y a quand même cette valorisation de ces gens euh, qui sont euh, partout sur Terre, qui codent, qui traduisent, qui documentent et qui font que les logiciels soient utilisables et soient de bonne qualité. Donc, euh, à mon avis, le point central, c'est que ce travail-là et cette utilité sociale-là, elle est complètement niée par la société en fait mais il n'empêche que c'est des gens c'est déplorable mais c'est comme ça et qu'il faut trouver à des gens qui participent à un commun je sais pas comment le définir mais admettons de façon spontanée, bénévole en général bah, qu'ils soient reconnus bah, qu'il y ait une sorte d'utilité publique qui leur soit attribuée euh, de par leur participation à des projets reconnus comme tels en fait hein. Voilà. Enfin, tout reste à faire hein, bien sûr la valorisation du bénévolat la valorisation de la contribution oui, oui, oui. Alors, je pense que ça touche à plein de choses. Alors, tu voulais peut-être dire quelque chose Oui, ouais, ouais, justement, il y a, y a le, le projet de pleine commune. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler, euh, qui est mené essentiellement par les gens de l'IRI autour de Bernard Stigler, le philosophe Bernard Stigler, où euh, ils réfléchissent justement à ce qu'ils appellent, eux, un revenu de contribution, où finalement, ce serait de, de, de garantir des revenus à des gens qui font des choses pour la société, alors de façon très diverse, et puis c'est un, un chantier prévu pour au moins 10 ans. Mais euh, par rapport à la question, c'est finalement... Euh, que tu, tu, tu, tu posais, c'est, s'il y a des gens qui apportent des choses au commun, euh, comment est-ce qu'ils vivent Finalement, comment est-ce qu'on va entretenir etc. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément corrélé. Et la, la, le questionnement qu'ils ont justement autour de Pleine Commune, c'est de se dire on n'a pas forcément, on n'est pas obligé de chercher une causalité, une valorisation directe, finalement, une quantification directe entre le, le moment où on produit et la plus-value qu'on va apporter à la société et de dire qu'en tant qu'être humain qui contribue à la société de façon globale, bah, est-ce que ça ne justifie pas, finalement, le fait qu'on assume à cette personne un revenu et que ce soit pas lié à une production ponctuelle qu'on puisse chiffrer Et euh, donc, un euh, Sigler bah, prend souvent comme exemple euh, le, euh, le statut des intermittents du spectacle, donc, dont il s'inspire plus ou moins, je pense qu'il a inspiré un petit peu, en partie, également le monde du logiciel libre, mais il dit où. Les, on, on va s'arranger pour qu'il y ait un, un minimum de spectacles et ça permet aux intermittents après, le, le reste du temps, de se former, de réfléchir à leur métier, de préparer leur spectacle, pour les musiciens de, de répéter, etc. Et euh, c'est parce qu'ils peuvent justifier un certain nombre de spectacles qu'ils peuvent ensuite, le reste du temps, bah, travailler leur art finalement. Donc ils disent un petit peu ça. C'est Dès l'instant où on voit que des gens font des choses pour la société, Voilà, à, à définir, à réfléchir tous ensemble, c'est ce qu'ils font, euh, bah est-ce que ce serait pas ça ne justifie pas en soi un euh, bah revenu qui leur permet de vivre le reste du temps même s'ils ne produisent rien à ce moment là parce que c'est à ce moment là que finalement les, les graines vont peut-être germer pour expliquer ensuite qu'ils font des choses pour la société alors lui c'est de façon très très globale parce qu'il disait même euh, élever ses enfants hein, ça fait partie, bah bien élever ses enfants c'est important pour la société donc ça pourrait rentrer dans revenu contributif etc. donc c'est vraiment une approche euh, extrêmement globale je pense mais alors, c est, c est, ce serait un, un revenu universel, mais un peu conditionnel dans le, de ce que j'en ai compris. Et de toute façon, c'est en, en, plein, en pleine recherche. Hein, le, jeu, le, le chantier a été lancé ouais. il y a 2-3 ans. Il, en, il en parle euh un peu dans son Thinkerview, enfin, un peu, un peu beaucoup même, dans son Thinkerview, euh, donc sur la chaîne YouTube euh, associée, ou d'ailleurs sur le site directement. Il parle pas mal de ça, y compris de logiciels libres, d'ailleurs. Bernard Stiegler. Euh, ah oui, vas-y, Bajar. Je... Mais... Euh je pense que c'est. Enfin, bon, je ne connais pas euh, ces, ces travaux, mais euh, ça, ça me paraît quand même euh, difficile de euh, comment on va définir. Euh, à partir de quels critères on va pouvoir définir le bien commun. Parce qu'il me semble hein, que même des entreprises comme euh, Facebook prétendent œuvrer pour le bien commun. Donc euh, où euh, ça va. Alors c'est très très politique, mais.. Euh, moi, je sais pas, ça me Justement, il me semble euh... que là, il n'y a pas réellement de définition du bien commun. Il y a une sorte de, de principe, de, de, de, de, euh, a priori, de dire que la, la, la participation à la vie collective de la personne est positive pour la société. Et à ce titre, on le Donc, remuner, donc ça serait une sorte de, de revenu, revenu d'existence, alors Le simple fait de, de contribuer euh, en existant euh, En fait, la réponse à ta question elle est simple. Ils en ont aucune idée. Justement, ce que dit Stigler, c'est qu'il veut pas le définir a priori parce qu'il dit si j'avais la réponse, je le ferais. Et donc, il travaille en Seine-Saint-Denis, donc dans un donc à pleine commune, hein, puisque c'est un élu en fait de pleine commune qui faisait, qui venait aux réunions de l'iri donc qui est le le, le le centre de recherche en fait où, où Stigler est très actif. Euh, et, pas lui seulement, d'ailleurs. Euh, et il a dit c'est un politique qui venait écouter. Alors déjà, c'était suffisamment rare pour le noter. Et il est venu lui dire, voilà, moi, je suis dans un, dans un endroit qui est complètement dévasté, le chômage va exploser, enfin, voilà, on ne peut pas s'en sortir. Donc, euh, bah, euh, j'aime bien vos théories. Est-ce que ce ne serait pas l'endroit, un, un territoire d'expérimentation où on pourrait essayer des choses Donc, l'idée, ça a été de faire de la recherche-action. Donc, c'est pour ça ils ne peuvent pas répondre à la question tu vois, que tu poses. L'idée, c'est d'avoir des jeunes chercheurs de, de, de plein de disciplines qui vont travailler avec des gens, des acteurs de terrain, vraiment, euh, ils ont eu des, des dérogations. Alors a priori, ils ont eu, parce que dans la Constitution maintenant, ils prévoient qu'on peut déroger au droit du travail et au droit de l'éducation pour des projets de recherche justement. Et euh, si je me, voilà, j'ai pas suivi après très récemment, mais a priori, ils avaient eu des autorisations pour pouvoir déroger à ça. Donc ils vont avoir le droit d'expérimenter des choses qui ne respectent pas la loi pour voir ce que ça peut donner. Mais ils n'ont qu'une idée, enfin, quand, quand Stigler en a parlé dans son Thinkerview, donc, il y a un ou deux ans, il disait, c'est au moins dix ans, puis il dit ça se trouve, on va se planter. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Quoi, voilà. Et on n'a aucune idée, justement, de ce qu'est le bien commun, comment est-ce qu'on va définir la participation des gens, etc., il n'en a aucune idée. C'est justement au territoire et à des, des jeunes chercheurs de, bah, de travailler, d'essayer de trouver une réponse à cette question. Il n'y a peut-être pas de réponse, mais si on ne se la pose pas, on ne peut pas le savoir. Quoi, voilà. J'ai l'impression que dans beaucoup de projets euh, autour de la culture libre, il y a déjà un semblant de réponse au sens où finalement euh, euh, l'usager et le contributeur euh, apportent tous les deux quelque chose à un projet. Euh, aussi bien la personne qui lit euh, Wikipédia euh, que, la que le contributeur, on va dire. Donc euh, C'est aussi cette valorisation, euh, euh, moi je, je dirais une contribution symétrique. Tout le monde finalement est contributeur quelque part donc euh, voilà sans qu'il y ait de distinction forcément à faire entre euh, euh, le temps de consultation euh, sur wikipédia et le temps de contribution on pourrait aussi euh, partir du principe que voilà il ya une sorte de pot commun enfin euh, pas de pot commun mais disons moi j'aime bien le principe d'auberge espagnole euh, euh, et, et pour revenir au magasin gratuit euh, en fait un problème qu'on se qui, qui, euh, qui apparaît assez fré fréquent dans les magasins gratuits, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, le manque de personnes qui viennent, qui viennent donner, mais le manque de personnes qui viennent prendre. Donc, euh, c'est pour dire à quel point il faut sortir de, de cette conception euh, très euh, asymétrique de, de l'échange et du don. Euh, je voulais juste ajouter quelque chose euh, aussi, si tu veux. C'est la notion aussi de plaisir. Pour répondre à la question de Florent de tout à l'heure, par exemple, un jardin collectif, euh, c'est un bien commun. Euh, pour, tu vas avoir des jardins collectifs un petit peu partout, tu vas t'inscrire, tu vas avoir une liste d'attente. Tu vas, du coup, euh, quand tu vas être pris, tu vas contribuer au jardin. Du coup, tu vas l'entretenir, tu vas permettre à ce qu'il reste, on va dire, dans un certain état. Euh, il n'y a pas... Là, c'est vraiment... Euh, tu parlais de gratuité, c'est plus une notion de plaisir. Tout comme euh, des gens qui peuvent euh, participer, du coup participent à ce jardin euh, et ont du plaisir à l'entretenir. L'année suivante, ils ne seront peut-être plus là. D'autres personnes vont prendre, le, vont prendre leur place. Ils, y, ils ne sont pas euh, propriétaires, si tu veux, individuellement euh, de, de ce jardin. Mais ils y contribuent et ils ont du plaisir à y contribuer. Et ça, c'est quelque chose d'important euh, au niveau euh, des, des biens communs. C'était quand même quelque chose que je voulais euh, mentionner. Ouais. Ah, attendez, attendez. Ouais, il me semble que dans la notion de bien commun, il ne faut pas oublier une chose, c'est que... Euh, dans une société quelle qu'elle soit euh, il y a toujours des gens qui ne participeront pas qui ne contribueront pas ne serait-ce que les enfants par exemple et encore il y a des endroits où ils contribuent mais euh, globalement dans nos sociétés occidentales les enfants ne contribuent pas euh, on ne les exclut pas pour autant du bien commun et euh, je pense qu'il y a une notion de don qui est bien plus qui est présente et dont on ne parle jamais mais euh, qui vient à l'esprit de personne parce qu'elle est naturelle et, et, et en fait, c'était plus pour... Euh, J'ai oublié un peu euh, c'est Florent. Euh, pour dire qu'en fait, tout ne se limite pas à... Comment dire Tout ne se limite pas à une contribution de contrepartie, en fait. Euh, et ça va bien au-delà de ça. Il y a des choses qui sont, qui sont naturelles. Je pense, dans une société, on a, n'en on a, on a pas, on l'exprime pas, mais on a conscience qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut partager. Et, et donc, du coup, donner, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, gratuitement. Mmh. Euh, la notion de gratuit, euh, derrière, c'est pas, enfin, il euh, y, y a une sorte d'incomplétude là-dedans, enfin, je sais pas. Et justement sur le passage des, des, des biens culturels, euh, tous les échanges symboliques qu'il peut y avoir, moi je pense que les enfants sont également des contributeurs. Je pense souvent à l'exemple du, du mythe du roi Arthur, parce que moi j'écris sur le Moyen-Âge, donc je connais bien le, le, le, le sujet. Et euh, des enfants qui jouent à, à refaire les exploits du chevalier à table ronde, etc., façon, on va dire, naturelle, hein, comme tu le disais, parce qu'on leur raconte des histoires, etc., ils passent ces symboles culturels aussi. Donc finalement, c'est de la contribution euh, également. Enfin, si, si, on, si on veut à tout prix euh, quantifier finalement, euh, c'est un, un rapport qui est plastique et dynamique. Hein. Y, pas que, on ne peut pas définir les flux aller-retour vraiment de façon claire, mais plein d'enfants qui jouent au chevalier de la table ronde, bah, c'est ce peut-être en voyant des gamins qui jouent au chevalier de la table ronde que Alexandre Astier, il est l'idée de Camelot. Et, et il a été nourri de ça parce que quand il était gamin, on lui a raconté des histoires, etc. Donc la question, est-ce que la culture est, doit être gratuite Bien sûr qu'elle est gratuite. Je veux dire, euh, si Kaamelott, c'est drôle, c'est parce qu'il y a 800 ans de culture euh, de arthurienne. Qu'il y a un domaine public. Qui, qui, qui est dans le domaine public, ouais. tout à fait. Et, euh, et c'est ça qui fait que... Pourquoi Merlin, c'est drôle dans Kaamelott c'est parce qu'on a tous en tête l'image du puissant magicien Excalibur, etc. Il en fait un espèce d'imbécile qui fait de l'eau déshydratée. Et, et, et c'est parce qu'on a toute cette culture en commun, qu'on s'est partagé enfant, enfin voilà, de façon traditionnelle, que, que ça marche. Alors oui, ce, ce, ce, ce, ce petit plus qu'a fait Alexandre Astier, il n'est pas libre, il n'est pas gratuit, etc. Mais euh, 99 du mythe arthurien, il est libre et gratuit. Et c'est ça qui fait que Camelot ça marche, en fait. Hein c'est malgré tout le génie d'Alexandre Astier, c'est pas lui qui a créé tout le, le mythe c'est tous les enfants aussi qui jouent dans les Parce qu'on a cette hein. référence, on a la référence, et du coup... Euh... Même sans aller aussi loin dans l'allégorique, hein, concrètement, il y a plein d'enfants aujourd'hui, en 2019, qui contribuent à des projets comme Wikipédia, des Wikidia, petits enfants... Euh, ouais. Non, non, même sur Wikipédia, en fait. C'est anonymisé, donc on ne le sait pas forcément, mais euh, sur des projets comme les jeux vidéo... Et, il y, a, il, y a, il y a des choses très positives comme ça et je pense que de plus en plus, on observe des enseignants et des enseignantes qui s'emparent de projets libres, qui cartographient sur OpenStreetMap les environs de l'école, qui rajoutent les bancs, qui rajoutent des tas de choses. Et que petit à petit, moi ce que j'espère, mais ce que je pressens quand même à moyen terme, c'est que de plus en plus, le contributeur, enfin le mode de la contribution fera partie de la construction du jeune citoyen et jeune citoyenne et dire, voilà, quand à un moment donné... Tu as une information qui peut être utile aux autres, tu as les moyens techniques de les déposer, hop, tu sais un truc, tu le donnes. Quoi. Tu sais qu'il y a un, une borne d'incendie là, tu le dis, tu connais un truc sur un article Wikipédia. De manière plus générale, on peut imaginer qu'il y aura des communs plus locaux, de, de, informatifs enfin, ou solidaires, et que de plus en plus, être, être, être citoyen, ça sera aussi être contributeur. Oui, pour toi, c'est une prise de conscience, finalement. Oui, j'ai ce n'est pas qu'un vœu pieux. J'ai l'impression que c'est déjà commencé. Il y, y a des choses, il y a des frémissements, oui. je trouve, qui sont observables. Eh bien, espérons. Euh, si, ça ne, si, si vous voulez ajouter quelque chose, je voulais passer à la suite de, de ce que j'ai prévu. Euh, et donc... Euh, Oula, zut, je suis allé en arrière. Bon, pardon. Oui, la qualité, le dernier thème que je voulais aborder. Gratuit veut-il dire de mauvaise qualité Que pouvez-vous dire de la qualité par rapport au projet auquel vous participez Parce qu'effectivement, c'est euh, une idée qu'on peut retrouver. Euh, si c'est pas cher, voire si ça ne coûte rien, c'est nul. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça mmh, ouais, Je vais sans doute enfoncer une porte ouverte, mais on sait par exemple sur les logiciels. Euh sur la, le temps de résolution des bugs qui sont signalés entre un logiciel propriétaire et un, logis, un logiciel open source, que le temps de résolution est infiniment plus rapide, euh, mais il y a un facteur 10 hein, euh, pour le logiciel open source. Donc ça, c'est un marque, c'est un indicateur, c'est un KPI, on dirait, dans certains milieux, qui montre que la qualité, elle est évidemment, et peut-être paradoxalement, mais évidemment du côté de l'open source. Parce que même en payant très cher 1000, euh, 2000 développeurs euh, à Seattle, au bout d'un moment, ça sera toujours moins puissant et dynamique et adaptable que euh, des centaines de gens autour du monde avec des compétences diverses. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective en définitive. Donc euh, au niveau qualité, ça paraît, euh, ça paraît euh, évident. Et j'ajouterai peut-être un petit mot, c'est que c'est qu'aussi les gens qui le font, je pense, sont les développeurs de logiciels libres par exemple, euh, peuvent avoir des expériences plus ou moins malheureuses, enfin plus ou moins compliquées par exemple dans des entreprises, parce qu'ils vont être évalués sur d'autres choses, par exemple sur le savoir-être, ce genre de choses, disons, et, ou sur les codes qu'il faut avoir dans l'entreprise et tout ça, et, et euh, des choses plus ou moins simples où ils en ont plus ou moins envie, alors que dans le développement d'un logiciel libre, ils vont être évalués que sur le code qui push sur un dépôt. quoi. Et donc sur la compétence, en fait. On ne va pas leur demander d'avoir telle ou telle qualité. Et je trouve que les projets libres, pour cela, euh, mettent beaucoup de focus sur la compétence, sans les furitures autour. Et euh, ça, ça participe aussi à la qualité. C'est-à-dire on ne va pas demander au, euh, aux gens d'être particulièrement à l'aise euh, à la machine à café, ou du genre de choses qui peuvent être embarrassantes, mais on leur demande juste d'être bons et ils le sont. Alors, une intervention, oui Oui, rapidement, c'est juste pour compléter ce que tu disais, je suis globalement d'accord. Euh, pour moi aussi, il y a un autre truc euh, dont on a parlé au début aussi c'est euh, quel est l'intérêt. Enfin, par exemple, quand quelqu'un remonte un bug euh, sur un logiciel, euh, qui, qui a des intérêts à résoudre ce bug, en fait Et très souvent, enfin, euh, tout à l'heure, on parlait euh, pour les licences, euh, qui ça protège Là, c'est un peu la même chose une entreprise privée qui reçoit un bug. Euh, la première chose qu'elle va se poser euh, pour le résoudre, c'est est-ce que c'est rentable de résoudre ce bug Est-ce est que c'est est -ce un de mes rendre... qui est embêté C'est mmh. ça. Est-ce que ça va rendre service à l'utilisateur Là, je m'en fous en tant qu'entreprise. C'est est-ce que ce bug, va, en le résolvant, va me résoudre des problèmes à moi Alors que justement, dans l'open source, on a globalement des contributeurs qui sont aussi utilisateurs ou en tout cas qui ont plus un intérêt de résoudre le bug euh, parce qu'ils veulent réellement améliorer le, le, le, le quotidien de l'utilisateur en fait. Et euh, après, quand ils trient les bugs, ils n'ont pas du tout la même démarche qu'une euh, entreprise privée qui, elle, va d'abord regarder ses intérêts avant celui de ses utilisateurs. Voilà. Je suis entièrement d'accord, le complément était super. Euh, effectivement, et du coup, je trouve qu'on accède au niveau de l'éthique à des choses euh, qui paraissent un peu innocentes, mais qui sont euh, des choses comme euh, essayer de faire les choses bien, avoir la compétence d'eux à faire, et pas euh, tout ce bullshit, parfois... Euh, je lâche le mot, mais enfin, c'est vernis un peu euh, plus et moins menagériaux d'efficacité, de, de, de, de, de vie sociale, dans des structures qui sont destinées à gagner de l'argent avant tout, effectivement. Amélie et Claire, par rapport aux outils libres que vous utilisez, qu'est-ce que vous voulez dire sur la qualité euh, Juste là, sur ce qu'on vient de dire, euh, je ne participe absolument pas, à, je ne sais pas coder, rien, mais j'utilise donc euh, euh, j ai, j ai, en tant qu'utilisatrice, j'ai parcouru un forum récemment, donc sur Darktable par exemple, et euh, quelqu'un signalait que, euh, alors, non pas un bug, mais une, une performance, on va dire, de, de, du logiciel pour euh, traiter les, les photos, euh, a été réclamée depuis des mois, voire des années, une fonctionnalité, voilà, et que euh, quelqu'un faisait la remarque que ça n'était pas euh, développé, simplement parce que ben, ça n'intéressait pas les développeurs, tout, tout bêtement. Donc je pense que la même manière qu'effectivement tu soulignes qu'une entreprise, elle peut avoir des, des intérêts non pas en fonction de l'intérêt du client, mais de son propre intérêt, euh, je pense qu'au niveau du libre, c'est un peu la même chose. C'est enfin, un peu la même chose, mais c'est plus, malgré tout, tourné vers l'utilisateur. Mais toujours est-il qu'à la base, il y a aussi l'intérêt de celui qui développe pour pouvoir euh, avancer. Ouais, je, je suis d'accord, mais à la nuance près que le, dans un logiciel libre, tout le monde est potentiellement développeur. Si vraiment toi, à titre personnel, t'es embêté par ce bug, tu peux apprendre à coder, tu peux aller modifier le code source. Oui, oui mais bon, à ce moment-là, si j'apprends maintenant, je <rire> serais peut-être morte avant de pouvoir <rire> Non, <'utiliser>. mais <rire> Je parle dans le... Toi, <rire> <rire> sans doute pas, mais... Et euh, que oui. du coup, s'approprier les choses parle, et ne pas je être je passif en oui, je, pas je Oui, je crois surtout que l'approche la, effectivement juste correction des bugs est insuffisante, parce que euh, une bug, c'est par définition une déviation par rapport à la spécification et ça laisse entière la question de qui écrit la spécification. Il peut y avoir des désaccords, oui. il peut y avoir des gens qui pensent blanc et des gens qui pensent noir Donc, c'est bien de regarder, enfin, quand on regarde la qualité, c'est bien de regarder euh, la correction des bugs, mais ça n'est qu'un des aspects. Oui. Euh, et ces désaccords se manifestent souvent. Par exemple, il y a des fois où des gens contribuent, écrivent le code, Font une requête de poule et puis euh, c'est refusé ou c'est rejeté. Alors après, on peut toujours faire une scission et faire le, son projet. Enfin bref, il y a derrière tout un tas d'enjeux qui dépassent l'approche binaire, bogue pas bogue. Oui, et, et puis le point que, que je voulais ajouter aussi, c'est que ça dépasse aussi le simple code. Un logiciel libre, c'est bien plus qu'un code. Il y a la documentation, il y a les traductions, il y a tout ça qui qui font partie du logiciel et dans lequel il peut y avoir des, forts, des sortes d'anomalies aussi quoi. Si je peux réagir, oui, clairement, il n'y a pas que le code dans la contribution, il y a même ne serait-ce que de faire des reports de bugs et euh, donner des retours euh, aux développeurs. L'aspect de la contribution ne se limite vraiment pas qu'au code et c'est beaucoup plus large que ça. Oui, oui, oui, Je pense que ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas le gratuit pour le gratuit moi je peux, je peux essayer de vous faire du code et de vous le donner gratuitement, il sera nul hein. euh, ce sera forcément de mauvaise qualité Là, je pense que ce qui est hyper important dans tous les projets sur les, dans lesquels on est impliqué, c'est l'aspect collaboratif et c'est l'implication de tout le monde c'est justement, ça ne dépend pas ben, d'une entreprise euh, euh, et de, de ses possibilités ou de ses intérêts c'est à dire que tout le monde peut intervenir dans le cas de Wikipédia par exemple même quand tu ne sais pas contribuer euh, ça arrive que quelqu'un voit une erreur dans un article, il envoie un mail à la communauté et ça va pouvoir inciter à la correction. Ou le mieux, c'est encore quand tu, quand tu le lances dans la correction tout seul et, et on voit bien euh, la qualité de l'encyclopédie. Alors forcément, il y a toujours euh, euh, des erreurs par endroit, mais il y a, il y a eu plein d'études qui montrent que par rapport à des, des, pardon, des encyclopédies euh, euh, imprimé classique, euh, voilà, il euh, y a généralement moins d'erreurs sur, euh, sur Wikipédia. Euh, c'est lié, en fait, à la force de, du groupe, de, du fait qu'il y ait euh, autant de personnalités différentes qui puissent participer, et ça, c'est dû à la gratuité du système. Ça serait pas possible s'il y avait un droit d'entrée, je pense. Il y a la transparence aussi, que tout le monde peut voir ce que tout le monde a fait, et et ainsi corriger, des choses comme ça. Non. Ce n'est pas possible avec un code propriétaire qu'on ne peut pas lire. Et puis, il y a plusieurs niveaux de contribution, si tu veux. Tu vas avoir euh, des, des gens qui vont corriger les fautes d'orthographe, qui vont voir la ponctuation. Euh, tu vas avoir des gens qui vont apporter du contenu, des gens qui vont rajouter des images. Euh, le, les photos que tu peux rajouter, également, permettent d'illustrer un article. Donc... Euh, il peut y avoir une échelle de de valeur, on va dire, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à contribuer sur un article de physique quantique ou ce genre de choses, c'est génial, machin, tout ça. Mais ce que je trouve bien, c'est, enfin, c'est ma perception peut-être personnelle, mais c'est que, euh, enfin, pour moi, toutes les contributions se valent. Euh, quelqu'un qui corrige des fautes d'orthographe, pour moi, ça, ça, c'est important. Euh, quelqu'un qui rajoute des photos pour illustrer un article, c'est important. Euh, J'ai du mal à l'exprimer, mais voilà, il n'y a pas de... de, de, de C'est le cas. Il, a, il reste un quart d'heure. À titre d'exemple, juste sur la Wikipédia francophone, le nombre d'articles il doit être à 2 100 millions aujourd'hui. Et le plus gros des plus gros contributeurs qui a créé le plus gros nombre d'articles doit en avoir créé 20 000. Donc, s'il ne les avait pas créés, ça ne change pas grand-chose à l'œuvre collective, au résultat, en fait. Donc, finalement, oui, les, la participation individuelle n'est pas très importante. En soi, en fin, je veux dire, en participation. Pour, pour euh, reprendre le point de vue du, de, de culture libre et puis d'émission de, de culture libre, de façon générale, pas, pas au logiciel, euh, je veux à la qualité, on s'en fout. Enfin, en, en tant qu'émetteur de, de, de culture, je veux dire, quand Van Gogh il peignait, tout le monde dit que c'était de la merde à l'époque et 150 ans après, tout le monde s'extasie devant. Sauf son frère. <coughs> oui, <coughs> sauf son frère. Mais euh, et donc, en termes de produits culturels, je pense qu'aussi, euh, ce que je, je disais un petit peu tout à l'heure aussi, euh, en détruisant le mythe de l'artiste, on détruit le mythe de la qualité également. Il ne faut pas se poser la question de qualité, finalement. Dès l'instant où on contribue à un, à un bien culturel, hein, donc, euh, donc pas du, pas, pas du code, hein, de la musique, de l'écriture, etc. La, la qualité, euh, c'est un, un, un, un faux problème en un certain sens. Est, on est tout à fait valide, qui que l'on soit, pour émettre de la culture, bien sûr. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être estampillé. Sur enfin voilà, moi, je suis un écrivain, donc je suis également un petit peu de mon livre. Donc j'ai été édité chez les éditeurs, etc. Donc je suis comme un écrivain officiel, entre guillemets. Mais euh, tout le monde est valide pour écrire des livres. Après, c'est une question de compétence. Enfin, comme tu disais, pour faire du code, bon, c'est pareil, si je fais du code, ça va être un peu horrible. Mais ce n'est pas, pas parce que mon code, il va être horrible. Moi, je fais les scripts Python, ils sont tout moches, hein, mais ils fonctionnent. Hein, donc, ils font ce, que je, ce dont j'ai besoin, moi. Donc, et donc je pense qu'en tant qu'émetteur de produits culturels, alors après, au sein d'un projet euh, de code, etc., c'est peut-être différent, mais en tant qu'émetteur de contenu culturel, je pense que la qualité, il ne faut pas se poser la question. C'est ouais, si, si, si on a envie de faire du contenu culturel quel que soit, même si on est nul au djembe, on a le droit de faire du djembe, bon on évite de trop faire chez les voisins. Mais euh, voilà, on, on est complètement valide. Voilà, je, je, je pense que ouais, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut... Et, et c'est un des aspects que le commun et la culture libre apportent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être validé par des instances pour être un émetteur de contenu culturel. Je pense que c'est vraiment important. Et c'est un des aspects que le livre euh, indirectement apporte, en, re en replaçant les communs un petit peu euh, dans la discussion. J'aurais juste une question, parce que vis-à-vis -vis du terme qualité, il y a peut-être une forme de polysémie. Il y a peut-être la qualité subjective et la qualité objective, qui, elle, est mesurable et, euh, en fait, universelle. Alors, la, la qualité, quand même, d'une œuvre culturelle, c'est... Euh, c'est la qualité de, de code, oui, euh, voilà. peut-être, mais la qualité d'une œuvre culturelle, c'est un peu plus compliqué quand même à, à délimiter. Voilà, c'est ce que je voulais, je voulais recontextualiser, en fait, quand on parlait de qualité à l'instant, peut-être. Euh, justement, moi, je, je voulais intervenir là-dessus. Euh, si on reprend l'exemple de, de l'autostop de tout à l'heure, euh, en fait, euh, si on compare, par exemple, l'autostop, le covoiturage et un service de taxi professionnel, euh, je pense que les, euh, ce qui est important de voir, c'est que finalement, euh, l'appréciation de la qualité dans les trois modalités d'échange différentes n'est euh, pas la même. Donc à chaque fois, c'est presque incommensurable, j'ai envie de dire. Enfin, la façon dont on va juger la qualité d'un autostoppeur ou au contraire la qualité d'un conducteur ne sera pas la même que celle euh, qu'on attend dans un service marchand. Donc c'est pour ça que finalement, euh, on ne peut pas parler de mauvaise qualité euh, dans un service, enfin euh, euh, dans un échange comme l'autostop. Enfin, Si, mais si on le compare euh, avec les critères qui sont ceux euh, de cette modalité d'échange. Voilà. Moi, juste sur ce que vous disiez, là, c'était très intéressant, je trouve, parce que ça questionne la légitimité, en fait. Et justement, ça casse cette idée académique d'académisme qu'on a sur Wikipédia, finalement, de dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en physique quantique pour écrire là-dessus. Si c'est une passion, euh, la personne a peut-être arrêté très, très tôt l'école. Et il euh, y a sans doute des champs, moi, ça me plaît d'y penser, ça. Il y a peut-être des champs en histoire médiévale très précis, où le spécialiste mondial, on ne sait pas où, la spécialiste mondiale, elle est sur Wikipédia, et c'est la personne qui connaît le plus de choses, et elle n'a pas eu à démontrer des, des diplômes ou un statut et euh, ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que dans le logiciel libre aussi, euh, dans le développement de logiciel libre, c'est un petit peu la même chose. Et ça, en revient, on revient sur la compétence. Ce qui compte, ce, cet éditeur ou cette éditrice, elle n'a pas présenté son doctorat, mais elle, elle édite par passion et elle se documente. Et en fait, elle développe une grande compétence sur les choses sans avoir à prouver quoi que ce soit sur une. Euh, une, une une identité sociale, sociale ou professionnelle. Ouais, mais en même temps, elle va avoir des choses à prouver, euh, j'ai envie de dire à, la, à de la communauté euh, pas, de plus, Wikipedia. Enfin pas plus Wikipédia, pas plus qu'un autre compte qui serait qui aurait un CV euh, su, euh, survolumineux. D'accord, mais pas moins, en fait. les critères d'appréciation de son travail vont être déportés finalement au sein de du projet quoi. Bah, en ouais. tout cas, elle est à et je voulais vous demander, en fait, par rapport à ça, par rapport à, hum, à la légitimité des sources, que, que si quelqu'un contribue sur euh, un article, euh, par exemple, mais qui n'a pas forcément, le, on va dire, des connaissances particulières par rapport à un domaine donné, quelle, euh, quelle valeur donner au contenu, euh, de, quelle qualité donner au contenu euh, duquel est contribué. Bah, en tout cas, sur les, les projets Wiki, quand tu contribues, la règle, c'est que tout ce que tu... Apporte doit être sourcée. Tu ne peux pas euh, arriver, rédiger un article et dire la source c'est moi, c'est moi, je l'ai appris en cours ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'il y ait une parution, ce qu'on appelle les, au moins une source secondaire, euh, qui justifie en fait de ce que tu racontes, pour démontrer que tu n'es pas tout seul euh, à apporter ce, cette info. Donc à partir de là, il voilà, y a une source qui est euh, au-dessus de ce qu'on va mettre dans la contribution donc, on ne pourra pas mettre n'importe quoi comme contribution dans le... Non. Voilà. On va mettre des choses qu'on pourra vérifier. Mmh. Euh, ah, euh. C'est de la synthèse de sources secondaires. C'est de la synthèse de connaissances qui existent en dehors de l'encyclopédie. Mais ce n'est pas de la création de connaissances, pour le coup. Alors, je me permets juste, pour terminer, et on continuera peut-être après, s'il n'y a plus de temps, mais je voulais quand même juste mentionner ça pour, pour finir. Euh... C'est donc vite fait qu'au niveau des éditeurs, je parle bien des éditeurs, il y a euh, les modèles économiques qui peuvent se trouver euh, sur le logiciel libre, c'est de faire de la valeur ajoutée, vendre du support, de la formation, des développements sur mesure. Et également, on peut trouver des systèmes de double licence, c'est-à-dire un logiciel qui est sous licence libre, un logiciel qui est sous licence payante. Le logiciel, le, celui qui est sous licence libre va être très diffusé et va pouvoir intéresser les gens à ce qui va se trouver sous euh, licence payante. Il y a plusieurs choses. C'est soit, par exemple, des fonctionnalités, c'est-à-dire ce qui est sous licence libre, c'est quelque chose de base, et ce qui est sous licence payante, c'est quelque chose qui euh, euh, est plus à un public de professionnels, par exemple. Et euh, également, la licence libre permet une diffusion plus rapide euh, et elle permet également une réduction des coûts. Euh, Google, Facebook, Amazon s'intéressent de très près euh, aux logiciels sous licence libre parce qu'ils ne vendent pas... Euh, au niveau de ce qu'ils vendent, ils ne vendent pas forcément du logiciel directement. Ils vont vendre du service. Et pour ce service, ils ont besoin d'infrastructures. Donc le logiciel libre leur permet de réduire les coûts là-dessus. Euh... Oui, donc voilà. Une citation de Richard Stallman. Éthiquement, un logiciel libre est toujours de meilleure qualité. Et euh, également la parabole de la cathédrale et du bazar de d'Éric Raymond. Euh, bon, je n'entre pas trop là-dedans. Je voulais également mentionner... Euh, que 2018 a été une année record, euh, énormément de rachats euh, de, dans l'open source. Donc, euh, avec le dernier qui est qui énorme, l'annonce par IBM euh, de racheter Red Hat pour 34 milliards de dollars. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut introduire la confusion dans les esprits. Les gens se disent pourquoi est-ce qu'il y a autant d'argent qui est mis dans, des, dans, des, euh, dans de l'open source. Et je voulais juste terminer sur euh, une citation de Joël de Ronet qui a écrit en 2006 la révolte du pronétariat pour faire un jeu de mots sur prolétaire, la lutte des classes, ce genre de choses où il définit du coup des infos capitalistes contre des pronétaires les infos capi capitalistes pardon, qui détiennent des moyens de création de production, tout ce qui est sous copyright et les pronétaires au contraire qui est une classe d'usagers qui arrive et qui contribue donc euh, euh, de façon collective au projet non propriétaire et je voulais juste faire vite fait une, euh, bon, une, euh, une citation de Joël Doronet. De « Dans notre culture marchande, il est rare que des individus acceptent de travailler sans rémunération et dans l'intérêt de tous. L'Internet des médias de masse a donné naissance à une nouvelle, nouvelle économie. Il ne s'agit plus seulement d'une économie de marché, mais d'une économie avec marché, doublée d'une économie de la gratuité. L'économie de marché traditionnelle ne va pas disparaître, mais une économie plurielle va favoriser des échanges autres que marchands. Et euh, il est possible de mettre gratuitement des informations à la disposition de tous. On constate qu'une partie des visiteurs qui collectent ces informations en renvoie d'autres tôt ou tard. Il s'agit en quelque sorte d'une rémunération indirecte donc euh, il cite l'exemple des wikis en marge de l'économie classique et donc il dit au delà de la traditionnelle gestion de la rareté euh, une économie euh, de l'abondance fondée sur le numérique. Euh, permet euh, de sortir, on va dire, de, de cette économie traditionnelle. Donc, euh, je trouvais intéressant de citer quand même, euh, de citer cette, euh, cette phrase de Joël de Renay, qui rejoint ce que avait dit le monsieur tout à l'heure euh, sur la valeur marchande. Et, euh, euh, bah écoutez, si il y a une dernière question, peut-être, non? Bon, si vous voulez, on peut continuer en tout cas le débat euh, au deuxième étage autour du stand de Wikimedia et je remercie encore tout le monde d'être venu. Merci. Merci à toutes et à tous. La prochaine conf s'intitule la quadrature du net, l'internet pour lequel on se bat et c'est présenté par Okin.